rejoignez pour ce love talk avec mythique aujourd'hui nous allons parler d'amour ou plus précisément de recherche de l'amour quels sont les codes euh, des applications de rencontre comment réussir à rencontrer l'amour sur une app est ce que c'est possible on connaît tous quelqu'un qui a rencontré quelqu'un mythe ou euh, réalité on reviendra dessus il y a Marie qui est avec nous euh, en régie qui prendra également les questions du chat pour euh, pouvoir répondre tout simplement à vos interrogations parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent et qui peut-être n'ont pas l'occasion de, de parler de tout ça en tout cas moi j'ai de la chance parce que je vais pouvoir parler de tout ça avec un panel d'experts en face de moi ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu bien sûr euh, nous sommes juste là effectivement ken bogard bien sûr bonjour Marie je ne sais pas si je suis le plus grand expert en amour disons. Donc, euh, je suis l'expert en relations longues, on va dire, ouais. euh, ici. Euh... À un certain âge. J'ai un certain âge, tu pas obligé de nous le dire. Tu as déroulé du câble, Pienne. Déroulé du calme. tu vas voir que ça a été très difficile pour moi, en amour. Il a fallu que je monte dans la tier liste avant qu'il puisse se passer des choses. Ah, la vie est un shonen. <rire> On va revenir dessus. Notre invité du jour, c'est Sunday. Comment ça va Écoute, ça va très, très bien. Je suis ravie d'être avec vous sur ce plateau aux couleurs qui me sied à très très merveille. C'est très mignon. Je suis un heureuse. Petit, euh, un petit haut rose. C'est très mignon. Exactement, je me suis accordé. Sunday. Alors, cosplayeuse très populaire, on se dit, tu n'as pas de problème avec euh, le sexe opposé. Ouais, écoute, euh, ça peut paraître, euh, je vais peut-être te, te révéler des choses dans cette émission sur euh, bah, justement les relations, comment ça s'est passé. Et, euh, ça n'a pas toujours été forcément facile, euh, notamment au niveau des rencontres, etc. De toute façon, je vous en parlerai aujourd'hui. On y reviendra dessus. Et à ma gauche, une experte, heureusement qu'elle est là. Ce sera vraiment la love coach euh, de cette émission. Quand on aura des questions, quand on dira des choses, des dingueries, euh, quand on aura des, des, vraiment des mauvaises idées qui feraient que ça ne marcherait pas sur des applis de rencontre, Elodie sera là. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va Bonjour oh Marie, ça va super bien. Je suis très, très, très heureuse d'être ici pour partager euh, tous les conseils que les internautes voudront bien euh, recevoir. Mais oui, mais toutes de rose vêtues, on dirait... Oui, mais oh, oui, même hein, le masque, incroyable C'est incroyable C'est extraordinaire, on a envie que tu nous prennes en charge, dans un monde <rire> <élamoureux d> C'est <'aspect. rire> Donc justement, on reviendra notamment avec les questions euh, des viewers, mais aussi les interrogations qu'on peut avoir autour euh, de cette table. Alors, sans plus tarder, je vous propose avec cette émission un code promo pour avoir une remise de 30%, ce n'est pas rien, sur votre inscription, ce sera tout simplement Love Talk, tout attaché. La commande c'est point d'exclamation mythique, voilà, vous pouvez retrouver dans le chat, euh, le code promo des familles qui fait plaisir et c'est euh, disponible dès aujourd'hui. voilà Je vous propose de commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. On va alors. nous cuisiner avec toi Marie. Ça y est. Est-ce que vous êtes sur des appuis de rencontre euh, Est-ce que voilà c'est un truc que vous avez fait ou que vous faites encore aujourd'hui Sunday. Alors écoute, si aujourd'hui j'étais sur une appli de rencontre, j'aurais probablement des problèmes avec quelqu'un. Ah. Euh... <rire> euh, par contre, euh, je l'ai été, je l'ai été ouais. euh, précédemment. Euh, je l'ai été pendant une période de temps euh, pour faire des, des... Bah, des rencontres. Alors au sens, euh, ça pouvait être euh, ami. Tu vois, la meuf qui cherche des amis sur des applis de rencontre, okay. euh, c'est moi, j'ai rien arrive, compris. Okay. <rire> Et c'est quelque chose qui, qui se fait de, de chercher autre chose que l'amour en tout cas. Ça s'est ouais. vu peut-être pendant le confinement. En, en général, oui, en général, on cherche quand même l'amour, on ouais. cherche en tout cas quelque chose autour de autour de l'amour. Parfois, on se, on se rassure en se disant qu'on cherche des amis, mais, euh, mais au fond, <rire> est-ce vraiment le cas Je ne sais pas. Euh, peut-être. Peut-être. <rire> je je n'ai pas trouvé chose sur un bon pied à ce moment-là sur ça. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai quand même eu l'occasion d'expérimenter un petit peu sur ça. D'accord, on reviendra voilà. euh, aussi sur peut-être ce qui a marché ou pas marché. Qu'est-ce qu'on aurait pu éviter Parce que bien souvent, des fois, avec le recul, on se dit « Oh là là, si j'avais été plus... Euh, ouais, oui, ouais. si j'avais ouvert l'idiot. En fait, euh, <rire> »« J'aurais pu <rire> faire euh, aller. éviter des grosses dinguevouilles. <rire> <Tu rire> » Ken, du coup, tu disais, expert des, des relations longues, ouais. du coup, les applis de rencontre, est-ce que toi, tu as, tu as été dessus Est-ce que c'était plutôt un no-go non, j'ai eu deux grandes relations dans ma vie et entre ces deux relations, il bah, euh, était quand même déjà assez tard technologiquement parlant ouais. pour que les applis de rencontre soient très développées, notamment et eh bien euh, sur euh, sur téléphone. Et ouais, j'étais inscrit, je pense, dans ma période de célibat trois quatre applis euh, applis de rencontre non mythiques euh, d'ailleurs pour essayer justement de bah, rencontrer euh, l'amour, je pensais qu'il fallait que je sorte de mon cercle euh, de, de, de connaissances. Parce que moi, je suis, enfin, on est un peu particulier, euh, nous, enfin, que ce soit les streamers ou même les, les youtubeurs, on a des réseaux sociaux très forts. Ouais. Et comme on a des réseaux sociaux très forts, on a déjà des liens forts avec une communauté. Donc faire des rencontres, c'est toujours, euh, entre guillemets, plutôt facile. Mais est-ce que c'est les bonnes types de rencontres ouais. Est-ce que ce sont ces rencontres-là que tu veux vraiment euh, eh bien, avoir Tu t'es déjà posé par exemple la question de est-ce qu'elle s'intéresse à moi parce que je suis une personne publique Bah oui, ou... évidemment. Ah ouais. bah oui évidemment. Mais c'est pour ça que je voulais sortir de ce cercle-là. Mmh. Je voulais essayer de voir si ça pouvait marcher mieux, justement, en... avec des personnes qui n'étaient pas dans ce cercle-là, qui même n'avaient pas spécialement d'affinité ni avec le jeu vidéo, ni avec ce que je faisais comme type de métier. Et c'est pour ça, à la base, que j'ai utilisé les, les applis de rencontre. Et c'était vraiment dans une optique de trouver, de, de rencontrer l'amour. On en parlera peut-être après. Le fait est que je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'était les affinités. Ça comptait ouais. énormément mmh. pour moi, les affinités. Et les passions communes, partager quelque chose de commun avec l'autre personne... Dans mon cas personnel, c'est quelque chose que, que je recherche chez, ouais. chez, chez l'autre. Du coup, j'ai réussi à rencontrer des personnes avec ces applis mmh. de rencontre mais ça n'a jamais, euh, jamais abouti à quelque chose de, de véritable concret. Je n'ai jamais réussi à développer de véritables sentiments amoureux euh, pour, pour la personne, malgré toute la bonne volonté que j'ai mise. Mais je crois que c'est important ce que tu as dit, parce que justement, je crois que le gros intérêt des applis, c'est de pouvoir sortir de son cercle, Parce que mmh. l'amour et souvent en dehors de son cercle et souvent assez inattendu. Et, et quand on reste dans son microcosme, finalement, on s'enlève énormément de chances de tomber vraiment sur l'amour. Donc je crois que le gros avantage, c'est vraiment ça. Et moi, je pousse beaucoup mes coachés, justement, qui sont en train de se préparer à rencontrer l'amour, euh, à aller explorer les applis, aller explorer des personnes qu'elles n'auraient jamais rencontrées, ni au travail, ni avec leurs amis, etc., pour justement changer un peu d'univers. Et c'est là que ça fait des, des, des matchs et des, et des rencontres assez sympas. Mais en, fait. en vérité, ça a plutôt marché dans ce sens-là, même ouais. si nos affinités en termes de, de passion sont similaires. En termes de localisation, ça n'était pas du tout la même chose, puisque euh, ma femme aujourd'hui était lyonnaise à l'époque où je l'ai mmh. rencontrée. Moi, j'étais en région parisienne, donc il y avait quand même une sacrée distance qui, qui nous séparait. Et, euh, et le fait de se retrouver, de pouvoir discuter euh, vraiment en dehors bah, du cercle d'amis que, que l'on a euh, à la base à mmh. l'époque, ça, ça a justement ouvert les champs des possibles et j'ai trouvé chaussures à mon pied, mais comme mais ça. Le champ des possibles, il est en fait énorme, parce qu'il y a le champ des possibles Effectivement de géographique. Moi je crois que l'amour il n'est pas forcément à un kilomètre de chez soi donc j'encourage toujours à élargir un petit peu et par amour on est prêt à beaucoup de choses après donc c'est pas vraiment le sujet. Le champ des possibles socialement, culturellement, etc. Je trouve que ça a une richesse qu'on pourrait pas trouver en se promenant dans son quartier ou en allant travailler. Donc, euh, donc ouais, ça, ça me fait plaisir que tu, que tu dises ça, parce que c'est vraiment l'expérience que, que moi j'en ai euh, de par mes, mes coachés, et puis moi aussi euh, dans, <rire> dans un passé. Euh, et, et cette richesse, ces, ces, ces, ces différences qu'on peut avoir, moi ça m'a ouvert l'esprit, rien que ça, alors toi tu parlais d'amitié tout à l'heure, euh, mais en amour aussi ça ouvre l'esprit, alors qu'on était tout bloqué, peut-être parfois dans des critères un peu resserrés, et c'est pas du tout comme ça. – Alors justement, euh, alors il y a peut-être eu un, un sondage dans le chat hein, pour vous demander si vous utilisez euh, des applications de rencontre, une seule, plusieurs, non, mais j'y pense, aucune, et je ne veux pas. Euh, pourquoi s'inscrire sur une appli de rencontre On l'a déjà évoqué avec toi, l'envie d'élargir son cercle. Ouais. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de se dire euh, J'en ai ras-le-bol, je n'arrive pas à rencontrer des gens euh, dans la vie de tous les jours. Euh, mmh. Souvent, on me dit, il y a des hommes qui m'écrivent et qui me disent, euh, qui me disent bah, je ne sais pas comment aborder une fille qui me plaît au travail. Euh, je suis dans un bar, mais j'ai peur qu'elle qu le prenne comme une micro-agression, en allant mmh. la voir et en lui disant qu'elle est jolie. Aujourd'hui, c'est dur d'aller draguer quelqu'un. Ça l'a encore plus avec la crise sanitaire, euh, on est d'accord. Plus de bars, plus de resto, euh, plus de ciné, donc euh, hyper compliqué. Est-ce que c'était finalement la seule solution euh, pour les gens qui déjà cherchent des, des, un terrain social pour draguer. Alors moi je crois que ça se, ça s'oppose pas. C'est-à-dire que rencontrer, on peut très bien être sur les applis et en même temps continuer à être ouvert dans sa vie de tous les jours, etc. Bah, oui. Mais effectivement je trouve que je crois que avec le confinement c'est bien ce qu'on a vu que de toute façon, pendant, pendant le confinement, pendant tous ces mois, enfin, ça fait un an que ça dure, euh, je crois que c'était la seule solution, ouais, de toute façon. Oui, oui, oui. Euh, la seule solution, et je crois que c'est quelque chose qui est encore plus rentré dans les mœurs à ce moment-là, et qui va rester... Parce qu'effectivement, il y a un côté au départ, parce que se sent un petit peu en sécurité derrière son écran, euh, il y a un côté peut-être plus facile pour approcher. Aujourd'hui, moi, je trouve que les approches ne sont pas si évidentes, même quand il n'y a pas de problème de, de, de confinement et que les bars sont ouverts. De plus en plus, je trouve que l'approche n'est pas évidente. Est-ce qu'on ose aller se présenter à quelqu'un Est-ce qu'on ose aller Moi, je n'ai jamais osé, j'avoue. Je ne voilà. sais pas vous Aller draguer quelqu'un. Euh... Que je connais pas du tout, que tu dans un contexte, tu vois, je suis allée boire un verre avec des copines, un mec est un peu, un peu plus loin, il me plaît, jamais j'ai. Tu vois as ouais. toujours ce cliché un peu du film romantique où tes copines disent <rire> Allez, tu te fais ça Non, mais jamais de la vie. Ça jamais, pas, même, ouais. même avec ça, même non. avec la, la provocation non, de. J'ai jamais... offert un verre à euh, un mec jamais, jamais. comme ça au pif. Euh... Me à côté. mais moi je suis nulle hein, pour draguer. Hein. J'ai toujours un peu attendu que les choses se fassent euh, par la force des choses, mais. Euh, le seul truc un petit peu euh, tu vois, osé que j'ai que j'ai fait dans, dans un bar, c'est me mettre à côté du mec au niveau du bar et lui dire euh, « Salut, ça va ?» Nul <rire> Nul T'as même pas entendu le pire truc Et à ce moment-là... Rires Vacciné Ça, tu devais avoir envie, tu sais, de, de... Ouais, recommencer <rire> quoi. Et Genre vraiment, main, il a fait « Ah, euh, oui, pardon !» Et il est parti, je <rire> fais ah, ben, « Ah, vas-y Oh non la confiance en ah, moi, bah. bah, le monde la terre. C'est ça aussi. Comme ça, dans, dans, la, dans la rue, dans, dans un bar, etc., on a vraiment peur de se prendre un râteau. Ah ouais. ouais, ouais. C'est ça en fait. Appui, on sait pourquoi ouais. on est là. Après, on échange. Bon, ça, ça le fait, ça le fait pas. Mais il y a moins cette peur d'être au contact physique. Et euh, d'être rejetée physiquement. Moi, j'ai fait justement ça. Je suis déjà allée de l'avant vers des gens et de dire bon. « Salut, euh, voilà !» Avec le petit moment Salut !»« a... Tac, tac !»« Ça a euh, ou pas ?»« Non, non, non j'ai juste pris euh, des bons gros râteaux et oh, au final, euh, écoute, euh, non, ça n'a pas de succès. »« Ça a forgé la personne. »« Mais euh, voilà, euh, ça te rend un peu imperméable après. Ah, »« Ça te rend euh, plus <rires> fort. Ouais. »« Ken, ouais. sachez quelque chose que, que t'as pu ouais, faire ?»« Je pense qu'avec l'âge, c'est un peu plus facile aussi et avec euh, la confiance en soi. » Ça vient aussi beaucoup d'un manque de confiance en soi. Moi je sais, je ne fréquente pas les bars, je ne bois pas d'alcool, j'aime n'aime pas les lieux bruyants. Donc déjà que ce soit les bars, ah bon, oui. je suis vieux, Donc les boîtes ou les trucs comme ça, c'était des lieux de rencontre, moi ils étaient bannis euh, de base. Donc mes lieux de rencontre, c'était mes lieux d'études globalement, euh, mes lieux de loisirs, donc extrêmement liés aux jeux vidéo, qui est un milieu... Très masculin, surtout ouais. les, les jeux de baston euh, dans, dans lesquels euh, j'évoluais. Donc, quoi qu'il arrive, la, la possibilité de, de faire des rencontres, euh, on va dire du sexe euh, opposé, parce que je suis hétérosexuel, eh bien, et, euh, était déjà assez difficile. Ouais. Et dans le contexte dans lequel c'était établi euh, c'est quand même pas facile sur des conventions ou des, euh, ou mmh, des, ah ouais. ou des shows euh, c'est très difficile d'établir de, de bonnes relations euh, comme ça donc euh, ça, a, ça a vraiment été une longue galère et même si j'ai souvent pris mon courage à deux mains quand j'étais adolescent et puis ensuite après je me suis systématiquement pris, pris des râteaux mais vraiment tout le temps toute ma life quoi ah. On a une question, <rire> parce que Marie euh, nous alertera avec la régie au moyen de cette, euh, cette petite note de piano romantique. Pour prendre une question du chat, Marie, on t'écoute. Oui, du coup, on a Akeos qui nous dit, perso, je trouve ça beaucoup plus compliqué de parler sur message qu'en vrai. Ah, ah, mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Avec euh, peut-être la difficulté d'écrire oui. convenablement, oui. de tourner ses phrases ah. euh, aussi, ça peut être un Peur de faire des fautes. Exactement. Ça. des fautes et puis peur d'être mal interprété. Mmh. C'est vrai qu'il y a pas mal oui. de, de gens comme ça. Et dans ces cas-là, euh, le conseil, c'est quand même d'écrire un petit peu, bah, c'est le principe quand même d'une du, appli, et assez vite proposer soit un appel, soit une vidéo, soit, soit, de, se, soit de se rencontrer. Mais moi, je trouverais mais ça euh... trop rapide. Bah, assez vite ouais. ça veut pas dire tout de suite salut ouais. zoom. par contre on peut très bien commencer à, à parler si on sent que ça prend et que c'est un peu euh, et que c'est un peu sympa mm. euh, l'idée c'est de se d'être bah, honnête en fait de dire bah moi je, je, je suis pas très fan en fait là des échanges comme ça je trouve ça un peu froid je suis pas forcément à l'aise on a le droit de dire qu'on n'est pas forcément à l'aise avec quelque chose et, euh, assez et honnête. de proposer autre chose vrai. Bon, vrai. je pense que la meilleure solution c'est d'être c'est d'être honnête à ce stade là il n'y a pas de honte en fait. Et puis c'est assez rassurant, quelqu'un qui te dit je suis pas trop à l'aise avec ça, tu fais ok. Donc c'est pas un beau parleur qui est abonné à toutes les plateformes. Euh, il est un peu timide, c'est charmant. Moi j'aime bien les timides. En plus, <rire> il est plutôt ok pour qu'on se voit en vrai. Donc a priori c'est pas un cas de fiche. Quelqu'un qui, qui utilise un faux profil. Un... Ouais. Oui oui oui, c'est quelqu'un de, ouais. enfin, de réel en tout cas, euh, qui a l'air plutôt intéressé. Euh, ouais ouais ouais. Oh là là, là c'est euh, un premier conseil de ça, notre bon lundi. <rire> C'est vrai que ça, ouais. Bon, si vous, vous êtes sur une appli, n'hésitez pas à utiliser cette carte. Non, mais je suis un petit. <rire> Attention, carte dangereuse. Si c'est voilà, oui, voilà, si du micro, euh, non, ça, ça passera pas. L'honnêteté, c'est important. <rire> ouais. au départ, je commence, enfin, à l'époque, nous c'était beaucoup sur les réseaux de, de messagerie, au début d'Internet, mmh. que l'on communiquait, mmh. qu'on essayait de faire du, du coup, des, des rencontres. Et euh, au départ, j'essayais d'être 100% honnête. Voilà, c'est quoi ma vie, c'est quoi mon truc. Mais en fait, quand tu es allé la vie, tu dis. Bah, Franchement, ça ne donnait pas envie. Hein. Je, je ne vendais pas du rêve. Donc, j'ai vraiment. J'ai commencé à mitonner, un peu. Et ouais, en fait, mitonner, ça. ça a été pire. C'est-à-dire ah oui. que je me retrouvais dans des situations bah, inextricables où euh, j'ai eu beau envisager les possibilités, ben bah non, mais en fait, je suis un mytho je suis un mytho Donc je, je sais très bien que lorsque la vérité sera révélée, ça bah, sera fait... exactement, tout sera, ça termine. Donc, même ouais. si c'est dur, il ne faut jamais mitonner. Parce que de toute façon, le, la, la finalité du mytho bah c'est l'échec à coup sûr oui. voilà. donc euh, ah c'est mort ah bah ça, tient pas. Ça, ça tient pas et si la finalité c'est de rencontrer l'amour on peut pas construire une relation amoureuse sur, sur un point de départ de mytho et il euh, et, et y, y, a, y a pas mal de gens qui essayent quand même bah, de, de redorer de, de ouais. un petit peu faut le un petit gégé, peu hein. truc mais ça tient pas, ça tient pas parce qu'on le sent on sent qu'en c'est et du coup, ouais. on a confiance dans rien. C'est-à-dire ouais. qu'un petit mensonge peut provoquer le fait qu'on n'ait plus confiance dans, dans la personne du tout. Donc, c est, c est euh... Terminé. Bah de, de, de base, le principe de trouver l'amour, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu Puisse être toi-même, genre vraiment naturellement, quoi. Pas de faire semblant au quotidien pour essayer de maintenir une image... Ouais, après, de, je ne jouais de... pas RP non plus. Les oui, faisais... gens disent Ken Bobar euh... ou Ken ah, ah, Bobar. Ken Bobar, je n'étais hein, pas. Fais... Boba, hein, pas japonais euh, et, et je ne vivais pas à Tokyo, tu vois. Ah, ah, oui. <rire> c'était des petits trucs, genre des, des faits d'armes que je n'avais pas faits. Des, vraiment des, des petits trucs à la con, juste histoire de, de, de me de valoriser. Ouais, ouais, de... Exactement, alors que tout ça, c'était faux. Rien que ces petits trucs-là c'est de la merde, faut pas mmh. faire. Ah, c'est vrai, c'est pas, pas ouf. On parlait tout à l'heure des événements bon, qui ont été largement freinés par la crise sanitaire. Ça, c'est un truc que vous faites euh, chez Mythique, les, les événements. On envoyait les pubs à la télé des gens qui cuisinent ensemble, qui, qui font des ateliers ensemble. Euh, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me disais ah ouais, aller dans un événement de célibataire, je sais pas si je serai à l'aise et tout, mais aujourd'hui, ça fait vraiment sens. D'aller à des événements comme ça, les rencontres elles sont facilitées Je crois qu'il n'y a, a plus de tabou euh, sur le fait qu'on est célibataire, sur le fait qu'on recherche l'amour, sur le fait qu'on fait des démarches pour. Mmh. Euh, il y a quelques années, c'était encore un peu on a honte, on n'ose pas dire, etc. Aujourd'hui, tout le monde est sur appli. Plus personne s'en cache, je pense. C'est un cas, truc que t'as constaté, toi ah, Moi, j'ai constaté que c'était beaucoup plus passé dans les mœurs. Ouais. Et qu'aujourd'hui, il mmh. n'y a pas de honte à dire je suis sur une appli, je cherche à rencontrer quelqu'un, même en parler à, à, à des amis ou à des personnes, Donc, ouais, je, je cherche l'amour. C'est un truc qui est beaucoup plus acceptable, ouais. accepté. Je ne sais, sais pas quel a été le, le basculement, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ouais, aller à un événement pour célibataire, ça paraît... Euh, Totalement. Alors qu'il y a peut-être 20 ans, plus simple ouais. parce que vous étiez les, les, les premiers, en tout cas, sur, sur le marché à proposer ça, ouais, il y a 20 ans, ça semblait tellement... Euh... Progressiste Trop série américaine, et on n'était peut-être pas prêt. Bah genre ouais, mais justement, que tu parles des séries américaines ou même des séries françaises ou l'image qu'aurait envoyé la télé, on voit de mm. plus en plus quoi, de dating sim ou n'importe quel type de, de, de, fin, de scène dans mm. des séries, etc. Mm. Où bah, tu as des gens qui font des speed dating ou n'importe quoi pour rencontrer Il y a une émission qui cartonne depuis 15 saisons, c'est L'amour est dans le prêt. C'est mm. littéralement, euh, littéralement une émission mm. de rencontre. Je rate pas ouais. une saison. <rire> <rire> c'est une émission de rencontre où les gens se, tu vois, les gens se mettent en ressentant, tu as des profils, les gens envoient mmh. des courriers, enfin je veux dire, c'est incroyable, et ça, et ça cartonne, donc bien sûr, évidemment que c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs, ce genre de ce choses-là, genre, on en fait des shows télé. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, à la télé, on a tendance à penser que ce, ça, ce sera un peu scripté, quoi. Moi, j'ai toujours un peu tendance à me dire euh, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas la prod derrière qui pousse euh, les trucs C'est pour ça que l'amour est mmh. dans le pré. J'ai l'impression que c'est authentique. Ouais, euh, je sais pas, faudrait demander à Karine, euh, tu la connais peut-être Elle est là, elle est avec nous, euh, elle est juste là. Et du coup, Elodie, toi tu, tu as l'occasion de, de coacher des gens, donc tu fais des live coaching sur Mythique, mais tu prends ouais. également des gens... Ouais, euh... ouais. Moi je, je collabore avec Mythique, je suis le coach Mythique, donc on fait des live coaching plusieurs fois par an, pour justement des live coaching thématiques, euh, pour pouvoir euh, bah, conseiller euh, les personnes et pour qu'elles aient le plus de chances possible de de booster justement leur, leur rencontre. Donc c'est des lives on est en interaction avec, ouais. avec les internautes, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et évidemment, par ailleurs, je coach en individuel et en groupe les célibataires et les personnes qui veulent se préparer à rencontrer l'amour parce qu'il y a une certaine préparation. C'est vrai, il y a une préparation. Bah... Alors justement, en parlant de préparation, qu'est-ce que tu dirais si, par exemple, demain, je sollicitais euh, ton aide et que je te disais « Ok, j'ai envie de m'inscrire euh, sur Mythique, mmh. j'ai envie de remplir euh, mon profil et être très honnête, mmh. mais je ne veux pas mettre de photos de profil ah. parce que je ne veux pas qu'on puisse me reconnaître, etc. » Est-ce que ça, pour toi, c'est vraiment... Euh, très compliqué bah, C'est indispensable. Que cette personne-là, par ailleurs, je la coacherais pour euh, mmh. voir les problématiques de confiance en elle, d'image de soi, etc. Bon, Ce n'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais très clairement, la première chose dans un profil, c'est la photo. Ouais. Mmh. Donc, pas avoir de photo... Bon, on, on zappe, en on, général, on, les pas, profils. Il faut bien se rendre compte. compte de ouais, on, on zappe, on se méfie, on trouve ça louche. Et puis, il faut bien se rendre compte qu'une démarche pour rencontrer l'amour, euh, si on se cache, Déjà, il y a un problème. vraiment si on se cache. On peut pas sortir la carte. Je suis Donc. timide. Le je... <rire> premier <rire> truc, c'est la photo, voire les photos. Il euh, n'y a pas besoin d'en avoir 10 mais deux, trois, ça rassure, ça permet aussi aux personnes de voir. Et ça montre un certain investissement en même temps. Je m'engage en montrant un petit peu plus de moi, je trouve mmh. que c'est euh, important. Mmh. Euh, et du coup, évidemment, ce qui va te faire avec le fait d'avoir une photo, c'est le fait qu'on qu voit la personne sur la photo. Ah bah oui, en espérant qu'elle oui. ressemble vraiment la <rire> en fait photo bah, J'ai euh... mis mon skin ce... Fortnite, hein, personnellement ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai mis une photo d'il y a dix ans <rire> alors... <rire> vous, vous êtes des personnes publiques. Est-ce en ayant été sur des applis de vous avez osé mettre euh, vos photos. Je l'ai fait, et donc j'ai eu forcément les messages de dire, oh, mais tes machin, tu fais ça, et donc euh, bah, ça permettait de vite faire le trait, de dire, ouais. oui, euh, bonne journée, Allez. voilà, au revoir. <rire> au revoir, à direct, oui, d'accord. Parce que justement, moi j'avais ce côté, je veux justement pas des gens qui me connaissent déjà, je veux une personne qui n'a pas d'images préconçues de qui je pourrais être ou quoi que ce soit, à partir d'une base... Élargir ton horizon, comme tu qu Exactement, je, je me retrouve finalement dans... Dans ce que tu disais tout à l'heure Moi, je n'ai jamais eu ce souci. J'ai toujours mis ma photo. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était dans, dans, dans, dans le cercle, ni même qui m'a reconnu. Tu as de mis une photo, Béret façon de base, euh... personne ne <rire> me reconnaît dans la rue. Euh... <rire> euh... <rire> Quelque part. Ouais, non, non, j'ai mis plusieurs photos, même. Non, on peut mettre plusieurs photos hein, ouais, sur ouais. certains profils. Donc, j'avais mis plusieurs photos, oui, dont une avec, euh, avec Béret, euh, une avec un petit lapin à l'époque. Enfin, euh, voilà, j'avais tout euh, j'ai tout essayé. <rire> Là, moi, <rire> Des photos, petit, hein. petit animal ah, mignon. On, on, on a une question du chat. Oui, on a Rafa Lonza qui demande et les filtres photos sur les sites de rencontres, oh là vous là. en pensez quoi ah bah, ah J'ai y... répondu déjà avec mon oh là là, c'est lui, c'est sorti <rire> du cœur. Oui C'est quoi, quoi, quoi, <rire> <'est> quoi les <rire> filtres, ouais, filtres Les filtres filtre. snap, c'est <rire> Je vais es que vexer deux trois personnes. Ouais. <rire> Moi, j'avoue je mettais des filtres. Non, mais il y a une différence en mettre entre mettre un petit filtre comme ça pour embellir un petit peu et trop de filtres et les filtres Etc. Moi je déconseille absolument de trop en faire. Parce même que... si c'est des filtres humoristiques, parce que moi c'était des filtres bah... qui me rendaient euh, gigantesques. <rire> Ils se disaient euh, peut-être ça allait dire... drôle. Comment te dire que je pense que vraiment quand on est dans une démarche de rencontrer l'amour, euh, adulte j'entends, hein, ado oui. c'est un peu Alors, différent, oui. mais adulte. Il y oh, euh, ado dans sa tête, hein, de toute façon. Hein. J'avais t'avais une photo, hein. mais de mes narines gigantesques, où je me disais s'il ouais. accepte. Bah, en fait, <rire> c'est qu'il est, qu est déterre. Ouais, mais je crois que ce genre de test, c'est pas forcément un truc à faire. <rire> Je ne suis pas convaincue. Non, les, les filtres snap, les, les, les licornes, les oreilles de lapin, les, les trop de filtres, etc. Ouais. Ouais. Ouais. Sincèrement, je crois que ça ne plaît à personne. Ah ouais Je crois. Il ouais. ouais. ouais, faut se vrai. retrouver en une photo. Il ne faut pas une photo de CV non plus. Quoi. Enfin, alors, non, comment, ouais. comment on prend une non, bonne mais... photo Parce que sincèrement, je, je jure, je n'ai jamais réussi à avoir une bonne photo. Je me trouve toujours horrible sur les photos. Enfin, ça ne va, ça va jamais, quelle que soit la photo que je prenais. En plus, souvent, quand tu es seule... <rire> il bah, n'y a personne souvent pour prendre la photo pour toi, donc tu prends ta photo seule, donc c'est souvent un vieux selfie nul. Ah, toi, tu la prends, mais moi, elle est déjà dans ma galerie. Non, mais toi, dans tout le une... monde te prend en photo tout le temps. Dans euh, un album de vie. 10... Tu je sors dans la rue, comme ça, <rire> avec ma jolie montre, et on me prend en photo et dans du... mon Il y a du moi, vent jamais... dans mes cheveux. <rire> <rire> moi, j'étais seule sur mon balcon, dans la prime en train de compter les cailloux, et je prenais mes photos, tu vois, donc oui, elles étaient toutes nues, donc je ne savais pas comment avoir des photos bien, excuse-moi. <rire> on mais... a la photo, on va la faire. Ken qui les cailloux. Tu sais. Donc oui, comment, comment je, on prend une bonne photo C'est quoi Il faut utiliser des photos de vacances, prises par d'autres, il faut Alors, prendre sa photo soi-même, bon, prendre la photo par quelqu'un un d'autre peu, peu, peu importe. Le chat, en fait. le chat ça, ça, ça, ça match plus hein. Ouais, moi, moi personnellement, hein, mais je, je, je crois que plus on fait simple et plus on fait vrai, En vrai ça veut pas dire pas maquillé, pas, mur blanc, dis, pas salon <rire> euh, plus le fait euh, simple, le à dire euh, ça ça être être selfie, ça peut être des photos prises, vert, un peu de photos de vacances bien bronzées, ça, ça tue pas. Hein. Je crois que c'est quand même pas mal. Mais le selfie, ça passe Le selfie, ça passe très bien. Euh, moi, je crois qu'il faut éviter d'avoir trop de monde sur sa photo. ok euh, oui. C'est-à-dire, on évite... Euh, tout, les tout, photos tout, tout, en soirée toutes les, mmh. Voilà, tous les potes à côté, à moitié, à moitié bourrés. Je pense que ce n'est pas forcément... À vrai, c'est en fait, plus qui Montrer un aspect, justement, je suis sociale, j'ai ouais, plein de Ouais ça, mais ça fait un peu fake. Enfin, ah. moi, moi, je trouve que ça fait un peu fake. Le, le pire du pire étant... Euh, Enfin, le pire, pardon, je rigole, je rigole toute seule. avant. L'anecdote. Est... l'anecdote Le pire. Non, mais selon le, moi. Selon le pire moi, du pire, pire c'est uh, la photo uh, <rire> trip. <rire> la <Alors, oui. rire> photo trip, la photo. Dans son <rire> vomi, dans les cernes. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> non, non, non, mais par exemple, les photos avec euh, où on voit très bien que c'est une photo avec son ex coupé. Oh ah, non, voilà, non oh, le cauchemar Oh non. C'est délicat pour les personnes qui sont censées en faire. c'est à limite. Vrai, <rire> un donc je conseille plutôt d'être seul sur les photos. Les ouais. enfants, c'est pas nécessaire. On peut mentionner qu'on en a, mais ça sert à rien de les montrer euh, sur une appli de rencontre. Euh, la photo avec des enfants. Les, les dix potes, euh, c'est pas nécessaire non plus. Mais avec des que, enfants, euh, avec ses enfants. Bah après, chacun fait ce qu'il veut et chacun a ses limites par rapport à, à quel point on expose ses propres enfants. Ouais. Mais mmh. je vois pas l'intérêt sur la photo, sachant qu'on peut très bien le mentionner dans le profil qu'on a des enfants. Donc. Euh, moi, je crois qu'il faut quand même centrer sur soi, euh, dans un contexte qui nous ressemble. Euh, ça peut être dans la vie de tous les jours, comme en vacances, comme euh, à l'extérieur si on aime bien aller se balader, etc. Mais faire assez simple en fait, ouais. et sympa. Mmh. Enfin, C'est ce que j'ai fait avec mon selfie en comptant les cailloux, mais sans lapin. J'ai mis un lapin et j'ai eu des bons jours ah, <rire> On a une question des ouais. chats. Oui, il y a Parkas qui demande les photos avec les chats un vrai bonus. Ouais une Vraie question. Hein. Alors, ça, ça, statistiquement parlant, ça marche. je vais être très embêtée pour répondre à cette question parce que là, la, la, mon avis personnel et la coach euh, se. Ouais. <rire> une espèce de, de guerre interne. Personnellement, je déteste les chats, donc c'était ah. ah. euh, Il paraît que ça marche. Mais alors, attends, est-ce que ça mais, permet pas mais, de mais pas avec tout le monde Mais pas avec tout le monde, je pense. Est-ce que tu peux pas filtrer justement Bah, du coup, j'ai un chat, donc les gens qui n'aiment pas les chats ne vont pas matcher. Et moi, Alors, moi après, il faut matcher moi et mon chat. Après, après est-ce qu'il faut vraiment être aussi sectaire par rapport à ça C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'air sympa en photo, qui a ouais. un bon profil, qui a un chat, même quand on n'aime pas les chats, j'aurais tendance à dire que ça serait il intéressant de discuter Si tu es, si es, es allergique, sachant que la personne ouais. vit par un, avec un chat, c'est quand même difficile. Moi, par exemple, j'ai une tolérance assez difficile avec le, bah, le tabac. Enfin, si c'est. Ah, si ouais, ouais, si ouais, la ouais. personne, si dans le profil il y a marqué fumeur. Oui. Euh, J'ai essayé d'avoir de la bonne volonté. Au bout d'un moment, ça ne marche pas. en fait, ça marche pas du tout. Sur le côté fumeur, non-fumeur, je trouve que c'est vraiment important de le noter dans le profil. Euh, enfin, dans, dans les critères euh, qu'il y a. Parce que ça, effectivement, c'est un truc, ça, ça passe ou ça casse. Et, euh, et c'est important d'être honnête tout de suite. Euh, pas de dire non, non, je ne fume pas. Euh, voilà, on voit hmm. parfois des personnes qui notent euh, oui occasionnellement. Bon, l'occasionnel peut être quotidien. Moi, oui, je crois qu'il oui, oui. ne faut pas non plus mentir là-dessus. C'est-à-dire qu'on trouve toujours chaussure à son pied. Et à un moment, euh, si on, on fume comme un pompier, ça ne sert à rien de dire qu'on ne fume pas. Et, et si vraiment on ne supporte pas la cigarette, ça ne sert à rien de, ouais, ouais, de dire qu'on est tolérant à ça si on ne l'est pas. Après, tu en fais quand même l'effort parce que il, il, des fois... Une, une volonté de l'autre de d'arrêter ouais, euh, ouais. donc euh, tu te dis va bah, peut-être que euh, elle est vraiment il est vraiment en train d'arrêter la cigarette donc euh, bon c'est que passager on va supporter la et cigarette et tout je crois, crois qu'on a quand même un un seuil de tolérance quand on rencontre quelqu'un Ouais enfin faut pas que tous enfin je sais pas pas que tout soit euh, bloquant si y a oui. un petit détail qui te plaît non. pas c'est bloquant direct Au début ouais. tu acceptes un peu tout moi je, je fumais mais vraiment mais c'est même pas le, le pompier c'est la citerne quand moi j'étais vraiment mais je fumais trop Tu une autre voix quand je t'ai connu Tu terrible. savais que tu avais une autre ouais, voix j'avais une voix beaucoup plus... J'étais jeune Moreau. Euh... Mais exactement, <rire> Mais de ouf de jour, genre Vraiment, je fumais un paquet et demi par jour, et, euh, et mon compagnon, donc euh, quand on s'est rencontrés, fumait des cigarettes avec moi, et j'ai appris plus tard que bah, c'était pour passer du temps avec moi. Oh. Que il il s'est encrassé les gens bon. et genre, je le voyais fumer, mais je voyais qu'il tenait sa cigarette bizarrement, il n'était il pas à l'aise. Quoi. quoi. Je me suis dit, le juge pas. <rire> le juge pas. Et en fait, non, il n'était il était pas à l'aise, et, et il a fumé toutes les cigarettes qu'il pouvait avec moi pour passer du temps avec moi, et au final, j'ai arrêté. Mais, mais comme quoi, pour faire plaisir à l'autre, on est capable des fois de... Des ah bah des on bêtes, est prêt, on on est prêt à ça. beaucoup de choses apparemment par amour. Hein. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Quelle est la chose la plus bête que vous ayez acceptée pour bien vous faire voir, en tout cas. On euh, veut pour bien cool. me faire voir, alors là, euh, j'ai euh, pu changer d'hygiène de vie, genre euh, vraiment du tout au tout, en mode euh, d'un coup, je me suis mis à faire du sport tous les jours, à manger super bien, euh, vraiment tout changer d'un coup euh, pour, euh, pour plaire à quelqu'un. Mais ça, c'était pour toi, au final, avec le recul Ça m'a été bénéfique, parce que du coup, alors même si maintenant, euh, je mange très mal et je ne fais pas du tout de sport, euh, mais j'ai appris énormément de choses, je me suis intéressée au sujet euh, à l'époque, du coup, j'ai appris énormément de choses, etc. Et donc, euh, finalement, euh, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que ça m'a servi, servi, ça me sert encore euh, aujourd'hui. C'est top, hein. moi j'aimerais bien avoir ce genre de déclic. <rire> Ken, la chose que tu <rire> as euh, concédée par amour, bah, je, par envie, plaît. Je, je cherche, mais je ne sais pas trop, en vérité, parce que, étant donné que je suis quelqu'un d'assez euh, chiant, de manière euh, générale, pas dans le sens embêtant, dans le sens, euh, tu vois, je ne suis pas très amusant, pas très fun, oh, bah, oui, je, ça, disons que je concède pas, enfin, en fait, j'ai tendance à un peu tout concéder de base, tu vois ce que je, ah ouais. ce que je veux dire. À assez vite, euh, vite euh, m'écraser en vérité, même si ça ne me plaît pas forcément. Je dis pas grave, ce qui, ce qui m'importe c'est plus faire plaisir à l'autre. Donc il euh, n'y a pas de truc fou, parce que je n'ai pas rencontré des personnes qui faisaient des dingueries, ouais. tu vois, ou qui me demandaient des dingueries, ou qui me mettaient des ultimatums. Globalement, je n'aime pas les, les ultimatums, c'est quelque chose que, ouais. je, que je déteste. Donc j'ai toujours été avec des personnes qui qui ne me mettaient pas spécialement dans des situations comme ça, pour que la vie soit simple et agréable. Donc, je ne me suis jamais réellement trouvé dans des situations comme ça, assez, assez bloquantes, ouais. en mode, voilà, qu qu'est-ce qu que tu ferais pour moi, là, tout de suite, machin Bref, je sais pas, peut-être que je, je manque... Mais tu m'achèterais un porte gobelet marie exemple. Je manque, euh, j'achèterais <rire> des <rire> porte-gobelets, mais des cadeaux, j'adore en faire. Ah, Là, je pourrais te citer les, les plus beaux cadeaux que j'ai faits, ou les plus mises en scène de cadeaux que j'ai faits, mais ce n'est pas quelque chose que je concède. Ça me fait plaisir, en fait, de, de faire ça, parce que ça me fait plaisir de faire plaisir à l'autre. Mm. Euh, mais ouais, en mode ultimatum, qu'est-ce que tu es prêt à accepter euh, comme ça par amour je pars du principe que si on a accepté quelque chose de difficile l'un de l'autre, c'est qu'il y a, a, enfin, mmh. a, a peut-être un problème aussi de base. Effectivement. On va parler des descriptions. Tu, tu as abordé le sujet mmh. tout à l'heure en disant bah, « je ne vais peut-être pas mettre mes enfants en photo de profil, mais je peux dire dans la description que mmh. j'ai des enfants ». Euh, ou en tout cas que j'en veux peut-être. Euh, sur la description, est-ce que toi, tu as des, des conseils Est-ce que la description, elle doit plutôt être euh, brève et courte, plutôt drôle et, et catchy, plutôt longue et très détaillée Quel est le vrai conseil que tu donnerais aux gens qui se lancent sur une appli Alors en déjà, c'est un peu comme la photo, moi je conseille qu'il y ait une description. Pareil, Attends. on s'engage, on donne un peu de soi, on, on révèle quand même des, des choses sur soi. Après, la longueur, je crois que ça n'a aucune importance. Ah ouais. euh, humour, pas humour, ça n'a aucune importance. Je crois qu'il faut vraiment faire selon soi. Il y a des personnes qui aiment beaucoup écrire, ouais. bah, ouais. qu'elles écrivent, d'autres qui ne sont pas forcément très à l'aise, d'autres qui vont avoir un petit truc humour si plein de fautes d'orthographe, c'est pas grave Alors... <rire> <rire> un <rire> euh, c'est pour <rire> un pote <rire> Euh, moi, je crois que la description, c'est surtout important, c'est de parler de soi, plutôt que de parler de l'autre ou de critères ouais. ou de surcritères, ouais. etc. Ah, genre, je, je ça... cherche ça, ça, ça. Ah, ouais, Déjà, ah, oui. ça montre une certaine fermeture que la personne, mmh. elle est euh, bloquée dans, dans ce qu'elle cherche. Je crois que c'est le moment vraiment de parler un peu de soi, de, de qui on est. On a pas besoin mmh. d'en dire beaucoup, mais juste donner une un petit ressenti sur, euh, sur qui on est et puis plutôt sur ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de partager dans une relation. Donc ça peut faire quelques lignes, il hein, n'y a pas besoin d'en faire plus, on peut en faire plus si on veut, mais je crois qu'il faut surtout éviter euh, tout ce qui va être très négatif parce que ouais. souvent mm -hmm. on voit des profils où c'est vraiment je veux pas ça, je veux pas ça. Alors si oh. tu es ça swipe euh, machin... Quelle horreur La liste horrible. de course quoi que focaliser sur le négatif. Et là, j'encourage quand même les personnes à se dire « je suis dans une démarche normalement qui est ouverte et positive », insister sur tout ce qu'on veut pas. Ça donne un petit terre aigri. Ouais. Je trouve ouais. que c'est un très grand répulsif. Ça donne pas du tout envie de, ouais. de, de liker le, le profil. Voilà. Moi, j'encourage je, à plutôt dire ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de partager, plutôt que d'être déjà soit dans le rejet, soit dans, ouais. dans, dans des critères hyper exigeants euh, par rapport à, à l'autre. Et puis... Je conseille aussi d'éviter de parler au pluriel parce que si on cherche au pluriel, au pluriel mesdames ceci dire? messieurs cela oh, oh enfin. ah, oui, va. Va. d'accord <rire> voilà je pense que c'est intéressant de, de, de, de bien montrer qu'on est en train de rechercher une relation et pas 50 relations. Où, ouais. euh, alors même si pour avoir une relation, il faut rencontrer souvent plusieurs personnes, ça, ok. Mais, euh, mais je trouve pas ça du plus, euh, du plus délicat non plus. De base, ouais. tu ouais. t'adresses à tout le monde. Oh, ouais. c'est pour tous ouais, les gens. C'est bon. <rire> le ménestrel, tu sais. Voilà. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. Donc l'humour, tu disais, bon, chacun fait en fonction, mais ouais. est-ce qu'il y a des phrases, vraiment euh, j'ai fait un test hein, dans un tweet par exemple, euh, ton père est-il Jules César parce que quand je te vois j'ai la gueule moi ça me fait, moi, ça me fait rire euh, ça fait pas rire tout le monde moi, ça me fait vraiment rien euh, j'en ai plein d'autres comme ça, n'hésitez hein, pas euh, est-ce que ça c'est vraiment un truc que tu déconseilles parce que tu bah, dis là, bon, là, cette phrase-là, vraiment... oui, je peux, peux difficilement la conseiller. Bah, elle est assez drôle comme ça, tu vois, <rire> mais dans, dans un autre contexte. contexte, ça pas sur le profil. Euh, non, bah, de manière générale, encore une fois, on ne s'invente pas avec, euh, avec de l'humour. C'est-à-dire que si ça ferait vraiment partie du truc et que quand on rencontre la personne, on voit qu'elle est vraiment comme ça, à avoir un peu du tac au tac, piquer un peu, etc. Ouais, ça peut être sympa d'en de, mettre. Après les citations un, un peu lourdes ou les, les trucs comme ça, enfin même, j'irais presque jusqu'à dire les citations tout court. Soyez le plus personnel possible. Mon père C est <rire> c'est pas mal. <rire> mmh. N'allez pas souverte. chercher euh, forcément <rire> les mots des <rire> autres. <là. rire> J'en ai plein. La Elle est bien. Hein. Ah moi, je suis un cas d'école. Je ah, pose toutes nable. les questions horribles et comme ça, tu. Tout me dises, ce qu'il faut je... pas faire. <rire> oh, bah, alors, on peut... <rire> pourrait écrire un livre. Hein. <rire> non, mais moi, j'adore euh, entendre des conseils. Je sens des choses que je n'aurais peut-être pas dû d'humaine euh, dans, mes... dans mes profils. Hein. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, mais bon. Ah, on a une, euh, une question vrai. du chat. Alors, oui, on a Ouzi qui nous partage sa description. Il vous demande si c'est bien ou pas. Ah, Allez. Je n'ai peut-être pas de tatou ou de barbe touffue ou de coupes de cheveux super swag ou même des abdos d'acier, mais au moins tu ne me retrouveras jamais au lit avec ta meilleure amie. Et j'aime déjà ton chat. Moi je trouve ça c'est ou... sympa. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est sympa. Pour peu que les photos soient sympas, je trouve que ça va. Ah ouais. C'est honnête, mais c'est presque trop bien. Ouais. Ça cache toutes les. Tu sais, je te tromperai pas, j'aime ton chat. Non, pas trop, je ne suis pas ouais. d'accord. Ce n'est pas, pas trop bien parce qu'au euh, départ, il est quand même assez modeste. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas comme le beau gosse. Il n'est pas un ce peu, ce peu ce trop là, modeste, justement. C'est ouais. ce que j'ai pensé au départ. négatif, ouais. ouais. En fait, bah, j'allais dire ça jusqu'à la suite. Ah, ouais. <rire> c'est que la suite équilibre et je trouve que, du coup, l'ensemble le, du descriptif est, est pas mal. Donc attention de ne pas se survendre, mais attention de ne pas se sous-vendre non plus. Mais là, c'est fait avec humour et je trouve que ça passe. Pas, c'est équilibré. C'est équilibré, je trouve ça assez sympa, assez marrant. Bravo. Il <rire> descend mais il ouais. est les vois, les jamais pu écrire un truc pareil. <rire> là, tout de suite, vous créez un profil. Quelle est la description Vous mettez un petit peu catchu en deux phrases. Réfléchissez, dis <rire> qu'à nos penses. Non, Faut que tu donnes envie. Faut que tu donnes envie, Faut que je séduise. Faut que tu séduises. Euh Alors là, je suis sur mon téléphone, paf, j'arrive sur ton profil. Oh, je lis la bio. Sur quoi je te dirais euh, je, je ne te séduirai pas par ma cuisine, par contre je te ferai tous les déguisements que tu veux. Oh Et là du coup, il ne comprendra rien parce qu'il dira que c'est quoi cette meuf pourquoi il me parle de, de déguisement <rire> euh, quand on on sait pas trop ce que je fais. Euh... <rire> pas, euh... Non, Sunday la Mais cuisine, c'est une grande histoire d'amour. Est-ce avec... que c'est pas finalement une technique pour piquer un peu la curiosité ah, il y, y a du teasing, il y a du Mais teasing. Ouais. Il y a du peut, non, Mais moi, tu sais, je suis un cartésien, je suis un mathématicien, donc je vais me décrire euh, point par point. Ah, la mais la 1m77 77. Voilà, ça, <rire> met, Franchement, je vais mettre des trucs comme ça 1m, 1m68, tu vois, 67 kilos. J'aime les chats, euh, comment rigoler et euh, comment les, les relations romantiques. J'aime rire. Voilà. Non, je, sais pas, je, sais pas. je vois que j'aime rire, mais euh, j'aime l'humour, j'adore l'humour. Je, je vais être nul, j'ai toujours été nul pour écrire mon profil. Je ne sais pas quoi écrire de, dur, de top, c'est ouais. terrible. Ouais, ouais, de trouver une, une inspiration comme ça pour écrire sa, sa, sa description. C'est pour ça que quand on trouve ça difficile, c'est vrai que ce n'est pas si facile. Euh, moi, je conseille de faire court. Ouais. Il vaut mieux court et efficace que, euh, que partir dans des, dans des chemins un peu tortueux. Ouais. <rire> euh, surtout risque, si on n'est ouais. pas à l'aise avec l'exercice. Ouais. Effectivement. effectivement. Euh, les bonnes questions à se poser quand on, quand on s'inscrit sur une, sur une appli, qu'on décide par exemple dans le cas de Mythique de payer un abonnement, c'est quand même qu'on est déterminé à trouver l'amour. Bah, c'est qu'on a envie de s'engager. On s'investit, euh, Ça etc. veut dire qu'on s'est déjà normalement posé les questions de ce que je veux, ce que je cherche. Euh, est-ce que vraiment je suis prête ou je suis prête euh, à me mettre en couple, à vivre une relation engagée euh, Ça, normalement, on se les posait en amont. Ouais. Euh, et après, bah, les questions, je pense que c'est justement sur les likes de, de profil, de se dire, est-ce que quand je like ou que je like pas, je suis en train d'avancer vers ce chemin de l'engagement Est-ce est que euh, je, je me fie à des critères euh, qui sont ceux de l'engagement ou est-ce que je me fie à d'autres critères que j'avais peut-être avant quand j'étais à une autre période de ma vie et que je ne cherchais pas forcément des choses, mmh. euh, des choses plus, plus engageantes Donc je crois que c'est important de se souvenir ce fait, de ce qu'on fait là euh, et de s'en souvenir à chaque étape, en fait finalement, depuis le like, euh, pendant la discussion, puis euh, au niveau de la rencontre après. Toi, avec euh, tes clients en tant que coach, est-ce que tu, tu, justement, tu les accompagnes euh, aussi dans ce sens-là Est-ce que ouais. c'est que sur leur profil ou plus se poser les bonnes questions, justement euh... Alors, toute la chaîne, en fait, je les accompagne déjà en amont, parce que souvent on se dit, oui, euh, je suis prêt, j'ai vraiment très envie, on ne pense même plus qu'à ça, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un. Et au bout du compte, on est tout fermé à l'intérieur parce qu'on a quand même super peur, parce que l'amour, c'est mmh. toujours super peur. Donc moi, je les accompagne déjà en amont pour débloquer, euh, pour débloquer tout ça. Euh, et puis après, je les accompagne jusqu'au bout, c'est-à-dire que euh, je les encourage à se mettre sur appli pour, pour les personnes qui n'y sont pas, et je les accompagne aussi jusqu'aux photos, au profil euh, voilà. Alors, pour la question de, de la barrière du prix, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire euh, « Ok, l'offre d'appli de, de rencontre aujourd'hui, elle est quand même assez dense comparé à ce qu'on disait, il y a 20 ans, euh, c'est beaucoup plus admis. Euh, pourquoi aujourd'hui, j'irais investir de l'argent là où d'autres applis me proposent euh, finalement un, un service de, de rencontre ?» euh, Moi, du coup, on avait pu s'en parler en, en off, et du coup, la question de, du prix, c'était un réel investissement C'était une façon de dire « Ok ». C'est du temps que je vais mettre et de l'argent, comme je pourrais le mettre sur une plateforme de SVOD pour regarder des films comme Netflix, etc. C'est du temps et de l'argent que je mets pour moi, pour cette démarche. C'est comme ça qu'il faut le voir oui, bah alors, bon, la, la, la question du, du prix, effectivement, ce n'est pas, pas forcément ma, ma partie. Mais, mais en tout cas, je crois que, que ce soit par rapport au prix ou que ce soit par rapport à, au fait de, de, de prendre un peu de temps pour écrire des profils, prendre du temps pour discuter avec les gens, tout, tout ça, c'est un investissement. Et des gens qui ont payé aussi. Donc Et, ça sert un peu de filtre. Exactement. Moi, je crois que tout ce qui est de l'ordre de l'investissement pour la rencontre euh, est quelque chose d'important. Parce qu'encore une fois, on est là pour rencontrer l'amour. Euh, si on n'est pas prêt à investir un peu, ou investir du temps, ou investir... Euh, de, temps de... déjà, oui. Mmh. Oui, ça veut pas dire que ça prend forcément du temps, mais il y a, bah y a oui. un côté « je donne de moi » quelque part. Donc « je donne de moi », c'est le principe même de la rencontre et de l'amour. De donner de soi et puis de recevoir, bien sûr. Mais, mais euh, pour moi, c'est une question qui est plus globale finalement que la question de, du prix. Mais justement, moi, moi, ce que je me disais, c'est que mettre le prix, peut-être qu'on n'est plus dans de la consommation de masse, Peut-être qu'on refiltre aussi euh, les filtres. Quoi. Complètement. Je pense qu'en termes de, de, de qualité d'échange que tu peux avoir derrière, je pense que ça fait à mon avis un, un gros filtre. Déjà. Ouais. Vraiment, euh, par expérience, euh, je n'ai pas forcément toujours eu des conversations euh, très intéressantes ou des personnes qui cherchaient euh, vraiment à construire quelque chose. Et je ne serais pas du tout surprise que ce soit lié au fait justement euh, qu'il n'y avait pas forcément ce filtre du prix. Ouais. Euh, qui, à mon avis, fait que du coup, en termes de, de, de filtre d'échange, tu as un truc plus de qualité du coup. Ken, tu, tu vois ça comment euh, aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'un abonnement, c'est un bah, filtre bah, Oui, et de toute façon, moi, à l'époque, en tant qu'homme, je n'avais pas le choix. Moi, aussi, il fallait que je, je paie oui. les applications mmh. de, de, de, de, de les rencontres. Hein. Sinon, bien sûr, on te propose des profils, mais tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas être en relation mmh. avec... Euh, avec euh, genre. Donc, à partir du moment où je cherchais à élargir euh, mon spectre de rencontres, euh, moi, j'étais abonné payant sur euh, les apps de rencontres. Hein, parce que, euh, voilà, il, il, fa il fallait. Et euh, ce n'est pas quelque chose que je trouvais problématique. Ouais. De toute façon, oui. c'était le fonctionnement de tout ça. Ma démarche à moi, c'était de rencontrer de nouvelles personnes, euh, payer un abonnement pour rencontrer de nouvelles personnes. Bah, ok, très bien. Sachant que c'était vraiment euh, à l'époque mon. Enfin. On va dire, euh, limite, euh, c'est pas un loisir, mais c'était mon activité euh, extra-travail euh, euh, principale. Vraiment, c'est ce que je recherchais. Donc, je m'investissais réellement là-dedans. Euh, à partir du moment où tu t'investis, euh, tu vois, c'est pas comme si tu payes la salle de sport et que tu ne vas pas. Oui, mmh, c'est ça, c'est <rire> ce que j'ai fait pendant tu un vois, an, pas. Donc, non, aucun problème. <rire> à partir du moment où j'utilise ce que je paie, c'est full rentable. Tu vois, je peux payer, mais je paie 5, 80 euros. Si j'y passe 100 heures dessus, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais ouais, donc évidemment, j'ai payé. Et oui, ça met bien sûr du filtre, mais il y a tout ce qui va avec. En fonction des applications, tu as à la fois bah, les algorithmes, mais aussi les personnes qui travaillent derrière et qui vont trier, filtrer et te proposer des profils qui semblent être ouais. de plus en plus adéquats avec, avec ce que tu cherches. Ce qui permet aussi, bah, mine de rien, de ne pas perdre du temps avec bah, des, des personnes. Avec qui il n'y aura de toute façon pas de d'affinité euh, longue durée euh, possible. Donc en vérité, euh, cet argent il est relativement bien investi. Et je pense que ça fait écho à ce que tu disais à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans une démarche de vraiment construire une histoire d'amour avec quelqu'un, de rencontrer l'amour, ou est-ce que j'ai envie de passer le temps, etc. J'avais aussi, aussi envie de te poser une question. Euh, quelqu'un qui a été un peu blessé par les relations, ou qui a eu de mauvaises expériences sur les appels de rencontre. Euh, euh, Qu'est-ce que tu leur conseilles, en tout cas, quand ils bah, décident de se lancer dans une ultime solution de, de surtout pas faire comme ils ont fait précédemment. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui, euh, qui aurait euh, une mauvaise euh, expérience, en tout cas, qui ne se serait pas senti à l'aise ou senti bien sur une appli, c'est qu'il n'a pas vécu l'appli comme il aurait dû. C'est pas une question d'appli, en fait, c'est une question de soi. Mmh. À quel point on met des limites ou pas, à quel point on s'ouvre ou pas, euh, on se croit ouvert, mais on ne l'est pas toujours, euh, à quel point, finalement, on a... On est dans une situation d'accueil, de curiosité, de vraies rencontres, d'exploration. Et ça, en général, les personnes, parce que j'en reçois, hein, des coachés qui isolent les applis, etc., c'est des personnes qui étaient justement à l'inverse de tout ça. Donc quand on retravaille tout ça, et qu'on comprend que finalement, la posture qu'on avait, c'était pas la bonne, comme par hasard, on vit les applis très différemment, tu vois. Donc euh, c'est donc vraiment un petit travail sur soi parfois à faire, et surtout un peu de, de mindset, et c'est l'objet aussi de, de, des life coaching qu'on peut faire, mm. euh, où on essaye de remettre les choses dans le contexte, et de remettre les choses dans une posture qui soit plus juste, en fait, par rapport mm. à la rencontre. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois déconstruire auprès des hommes et des femmes que tu coaches, des idées peut-être reçues, que l'un a sur l'autre Est-ce que ça, ça fait aussi partie de, de ton métier oui, ça fait, oui, alors oui, il y a plein de croyances comme ça de, et de, de, ces de, de, de part et d'autre. Euh, alors des croyances sur l'amour déjà, que l'amour c'est très dangereux, que ça fait très très mal, etc. Ah Est-ce que c'est faux <rire> bon, Ça s'arrête, ça, ça fait très mal hein. <rire> Ça, ça oui, fait mal Oui, mais c'est pas l'amour qui fait mal. C'est comment on vit les choses, c'est les interprétations qu'on fait, c'est les vrai. blessures qu'on peut avoir, soit aussi de l'ego, etc. C'est pas, pas forcément, euh, c'est pas l'amour qui fait mal. Et puis après, effectivement, il va y avoir... On entend un peu des idées reçues sur les femmes, sur les hommes, euh, que euh, j'ai des coachés qui arrivent, oui, mais les hommes, de toute façon, ils cherchent que du sexe, ou les femmes, euh, de toute façon, euh, elles s'en fichent. Et, euh, voilà, il peut y avoir plein d'idées ouais. reçues comme ça. Évidemment, il faut le déconstruire, parce que si on, on va dans la rencontre en pensant ça de l'autre, bon, quelque est part, on met une barrière, <rire> et euh, on n'est pas très avenant, quoi, en général. Donc, ouais. euh, évidemment, tout ça, c'est faux. Et est-ce que, euh, bon j'imagine que tu as tout un panel de profils euh, très différents, est-ce que tu constates des interrogations euh, vraiment qui sont plus attrées aux jeunes personnes qui sont coachées, ou plutôt aux personnes plus âgées, est-ce qu'il y a vraiment un, un gap de génération dans les idées justement bah, Moi je ne trouve pas, et c'est assez étonnant, je trouve que finalement les considérations, les questions, les doutes, sont assez les mêmes, euh, ouais. qu'on ait 25 ans, qu'on ait 35 ans ou, euh, ou un peu plus. Et, euh, et ça, je trouve ça assez surprenant, parce que j'ai eu l'impression que le, le sujet du dating, maintenant, qui est un sujet vraiment euh, euh, global dans la société, rassemble finalement tout le monde, et que l'âge, ce n'est pas vraiment le critère pour euh, se poser des questions différentes. Ouais. Est-ce que la personne que vous étiez à l'âge de 18-20 ans aurait pu s'inscrire sur une appli de rencontre Ah bah... Si oui. Si existait dans... <rire> Merci. La balle perdue. Elle est perdue, elle est là-bas. À 18-20 ans, je jouais à Snake sur ah, 33 dessins. <rire> Donc, euh, autant te dire que On a les le apps de rencontre, c'était compliqué. Mais justement, est-ce que tu aurais créé un profil Qu'est-ce que tu aurais mis en avant de la jeune personne que tu étais Sincèrement, j'aurais mis en avant globalement, les, les, bah, les études dans lesquelles je m'étais lancé et ouais. ce que je voulais devenir, à savoir bah, professeur de, de mathématiques euh, réellement, que j'aimais le jeu vidéo et que j'aimais faire des rencontres autour euh, du jeu vidéo, que j'adorais euh, Pokémon. Je, je marque souvent dans mes profils que j'adore Pokémon. Hein, c'est pas des bêtises. Hein. je la personne de 20 Au ans Ah oui, la personne de 20, 20 ans. ton profil pas si différent. Quoi. Je n'ai pas changé. Je suis <rire> le... Je suis le, même, je suis le, le mec qui a le Moins changé de l'histoire bon. j'aime les mêmes trucs depuis le 1 enfin c'est depuis que j'ai 10 ans je, enfin un peu plus quand pokémon est sorti je pense j'aime les mêmes trucs depuis toujours enfin, c'est beau bah ouais, c'est pour ça que je te dis que je suis un peu chiant comme mec. c'est que c'est... Après, j'ai plein de passions qui, qui arrivent et je développe ces passions vraiment à fond jusqu'au bout. Et ça, ça me rajoute des centres d'intérêt. Mais globalement, que ce soit les mangas, que ce soit Pokémon, les jeux de combat, le jeu vidéo de manière générale, le Japon, les, les mangas, c'est des choses qui m'intéressent depuis. Les sciences, parce que je reste un scientifique quand même à la base, c'est des sujets qui me passionnent de, depuis toujours. Donc c'est des choses comme ça que je vais mettre dans, dans mon profil. Je, je vais mettre ce qui me passionne, je vais surtout mettre mes centres d'intérêt et tu me dis euh, dans les années 2000 qu'est-ce que j'aurais mis je te réponds la même chose que maintenant en pas. Je trouve ça bien parce que euh, quelque part il est en train de, de se dire voilà qui je suis, après ça plaît, ça ne plaît pas, voilà qui je suis, voilà ce que j'aime. Ouais. Ça c'est exactement le bon état d'esprit pour, pour la rencontre en fait, il n'y a rien besoin de plus, hein. c'est simple mais c'est qui il est. Voilà. Il est trop fort, il est trop bien fort, trop est-ce que toi <rire> du coup tu es euh, la même personne qu'il y a 10 euh, euh, ans euh, ou est-ce que tu as euh, eu les phases alors, il y a 10 ans Boutique peut-être <rire> euh, bah, si, si je revenais en arrière, euh, quand j'avais 18 ans, euh, où, où j'étais justement sur des applis de rencontres, euh, c'était plutôt, bah, justement, pareil, les centres d'intérêt. Ça aurait été... Enfin, euh, c'était même... Euh, du League of Legends, donc euh, mon pseudo, euh, non, peut-être pas le pseudo <rire> quoi, parce qu'après les gens t'ajoutent, t'étais là au fond. t'as des games. Lol, attention, mon là, Ouais, non, en fait, finalement, mauvais bail. Euh, non, mais ça, ce serait, ouais, les centres d'intérêt. Euh, voilà, je, je, je kiffe les chats, euh, nos no jokes, euh, voilà, c'est mon truc. Euh, peut-être les études aussi, ouais, les études, euh, le milieu pro dans lequel j'aurais voulu, euh, dans lequel je me je, je voyais en tout cas, euh, ouais, ça aurait été assez similaire en fait. En fait, je, je voilà. Je... En toute honnêteté, non, on aurait pu matcher. On aurait pu. trop honnête. Autant de cette table, en toute honnêteté. Est-ce que ah. dans vos centres d'intérêt dans cette envie de, de partager vos passions et connecter, il n'y a pas quand même cette question de se dire et attention, hein, moi j'ai les mêmes passions que vous. Hein. Si je mets ça, je vais peut-être être jugée. Est-ce que vous vous êtes posé la question ouais, de... Alors, enfin... tu vois, par exemple, si tu mets ouais. euh, cosplayeuse, ouais. est-ce que tu avais peur de dire « Oh là là, encore un mec qui va dire euh, « Elle aime les déguisements. Enfin, »» Est-ce qu'il y a cette interrogation-là Alors, il y a eu, mais euh, justement, moi, j'utilise ça euh, pour justement filtrer. Ce que tu ouais. disais qui n'est pas très bien, d'ailleurs, parce que euh, je suis quelqu'un de très... Euh, tu m'acceptes comme je suis ou tu dégages. C'est vraiment blanc ou noir, tu vois Et donc... Euh, c'est un truc, euh, je sais que ça n'allait pas plaire à tout le monde, ouais. mais justement, j'en euh, fais ma force pour dire, bah, si ça ne te plaît pas, si ça fait que tu me juges de ça, alors on n'est de base pas forcément compatibles. C'est la bonne démarche. Euh, ah ben moi, je trouve que c'est la bonne démarche. Ouais, c'est un, un peu comme Ken, hein, tu dis voilà qui je suis, et puis tu es ouverte. Après, sinon dégage, c'est peut-être un peu, un peu violent. Je <rire> ne pas que tu le formules comme ça. Mais... <rire> si, si, je suis un peu... Bah, J'aurais Je hein. suis un peu <rire> Mais en tout cas, annoncer la couleur de, de qui on est, de, de, de ce qu'on aime dès le départ, ça, veut... ça dépend comment on le présente aussi. C'est-à-dire qu'il y a une différence pour moi entre qui je suis mm. et oui. le fait d'être fermé, c'est-à-dire je veux que tu sois pareil. Non, c'est ah juste oui. voilà qui je suis, acceptons-nous. Ça ne veut pas dire que j'attends que tu sois exactement pareil ou que tu aies exactement les mêmes, les mêmes intérêts mm. que moi. Complètement. Puis même, c'est un truc, moi, je, je, je trouve que justement, avoir exactement la copie conforme de ses intérêts en face, c'est... Ça me paraît presque un peu, un peu cauchemardesque, en fait. Ken, toi qui es au contraire dans la transmission de tes moi, passions... Moi, je suis en bate depuis 10 minutes. Je viens de me rendre compte que j'ai pas changé depuis 20 ans. Je <rire> <rire> suis en, en train de faire le bilan de ma vie. Je dis, mais punaise, euh, en 2000, je jouais à Pokémon. Et, euh, et je lisais des mangas. Aujourd'hui, je joue à Pokémon et j'ai Manga, des mangas. Mais qu'est-ce qui se passe Je fais toute ma psychanalyse. Euh. <rire> non, mais toi, tu, tu partages ta vie avec quelqu'un qui a quand même, je pense, les mêmes passions que toi. Ouais. Ouais, Aujourd'hui, ouais. c'est vraiment le parfait alter ego. Bah ouais, c'est ce, ce qui a marché, comme, comme je t'ai dit, avec, avec les apps de rencontre. J'ai euh, rencontré des, des personnes qui avaient des profils différents, donc qui étaient dans, dans des métiers qui n'étaient pas des métiers scientifiques, par exemple, des métiers littéraires, qui n'avaient pas spécialement euh, des centres d'intérêt pour les jeux vidéo. Mmh. Vous ne connaissez rien au Japon ou quoi que ce soit. Et bien que... Euh, parfois on pouvait bien s'entendre et euh, ça pouvait aller, il manquait toujours ce quelque chose en fait j'arrivais pas, l'amour ne, ne, ne naissait pas mais vraiment, vraiment. Pour toi, vraiment, les, les sentiments ont commencé à naître à partir du moment où la personne partageait vraiment et comprenait. Ouais, en tout moi, j'adore ça. J'adore ça. Mais c'est parce que, c est, c est, je te dis, moi, je suis vraiment Enfin, à, à partir du moment où j'ai été en couple, j'ai compris que ma volonté de vie, c'était d'être en, en couple. En fait, je suis bien, vraiment en couple. J'ai passé tellement de temps de ma vie euh, tout seul, ouais. en vérité, mmh. qu'être qu en couple, c'est vraiment le, la, la zone d'équilibre qu'il qui me faut. Et partager justement toutes mes passions, pouvoir ouais. en discuter, c'est bête, hein, c'est vraiment très bête, mais rien que pouvoir discuter de mon métier ouais. sans, hmm. sans être jugé et, euh, et faire en sorte que la personne comprenne le, le, le, le métier que je, je fais c'est on est vraiment des profils assez particuliers euh, mine de rien c'est c'est important. Que... important vous devez vous décrire ce que vous faites à, à Elodie là en une phrase <rire> ouais, ouais, ouais, ouais voilà je suis animateur sur une web TV ouais, qui parle qui parle de jeux vidéo essentiellement tu vois hein, des créatures que, euh, virtuellement des créatures virtuellement tu vois j'anime des talk-shows enfin je suis animateur télé en vérité c'est mm. ça mon métier euh, aujourd'hui animateur et chroniqueur télé et quand tu dis ça bah ça tu peux être Karine Le Marchand comme tu peux être euh, comment Pascal Pro. Ouais. Donc, euh, <rire> évidemment, le <champ> est <rire> évidemment euh, ça fait un spectre de profil, c'est difficile de décrire ré ré réellement quitter avec cette simple, cette simple fonction ici. Ma vie aurait été plus facile si j'étais resté prof de maths, en fait, parce qu'identifier prof de maths, il n'y a pas de, ça a pas de surprise, monde. ça parle à tout le monde. Enfin, tu comprends le métier que tu fais parce que tout le monde a eu un prof mmh. de maths dans sa vie, et, et tout le monde comprend en tout cas le, le métier, ce que ça implique, et surtout le... le bah les rouages qu'il y a tout autour. Quand j'ai dit à mes beaux-parents, par exemple, que j'étais animateur, quand je leur ai montré ce que je fais, ils comprenaient pas trop réellement ce que c'était, pas trop c'est quoi l'intérêt. Aujourd'hui euh, sur Twitter, il y a des tas de gens qui comprennent toujours pas l'intérêt. <rire> <rire> Mais euh, peu importe. Donc c'est c'était important pour moi de trouver quelqu'un ouais. qui, qui comprenne au moins au moins ça. Mais c'est justement le, le plus dangereux parce qu'il faut s'éloigner quand même un peu. de... Son cercle, tout ouais. en ayant quelqu'un qui comprenne un minimum ça. Donc, il fallait quelqu'un qui ait la culture populaire, la culture de Twitch, qui est une culture réellement récente. Euh, en, en vrai, en, en vrai c'était pas facile. Bah, je, ça, c'est ta vérité de comment tu as vécu les choses, oui, mais, mais je crois pas que ça soit une vérité universelle. Ce que, Absolument ce que pas. Hein. Moi, je crois pas qu'il faille, pour qu'une rencontre fonctionne et qu'un coup fonctionne, euh, forcément être le miroir. Euh, de l'autre. Ah oui, je revanche, connais tas de couple, c'est euh, le contraire. Hein. Tu as dit un mot qui est très important, qui est de comprendre. C'est oui, d'avoir cette curiosité ouais, de l'autre et d'accepter le monde de l'autre, même si on n'y appartient pas. Mais, mais je, je, voilà, je, je mets un petit bémol par rapport à ce que tu dis, parce que, que je crois vraiment, moi, dans cette richesse de la complémentarité. En revanche, pour que ça fonctionne avec des gens différents, c'est vraiment important qu'il y ait cette ouverture, euh, cette compréhension et cette envie de découvrir aussi l'univers de l'autre. Et là, je, enfin, je fais aussi un peu, on met à coup pas. Je parle, je parle beaucoup. J'ai envie que les autres comprennent euh, ce que je fais. Mais justement, quand j'étais avec une personne qui faisait autre chose, enfin, j'ai aussi eu du mal à m'intéresser peut-être à ce que l'autre, l'autre, l'autre faisait. Enfin, je ne sais pas si, si qu'elle faisait ne m'intéressait pas spécialement, j'avais du mal aussi euh, si à partager. Si les univers sont trop, euh, séparés, c'est difficile. Mais il y a des coups ah pour oui. qui ça marche mieux comme ça. C même On mieux. entend souvent ah, dans notre milieu, ouf, ah, moi, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas mais du tout voilà, et je suis. Mais voilà, c'est très bien, bien et c'est ce que je kiffe. Ouais. Je ne suis oui. juste pas ce, ce genre de profil-là, mais je le sais. Et justement, avoir rencontré d'autres types de profils, ça m'a permis de savoir, d'être ouais. sûr euh, de, de, de, de ce que j'attendais. Sunday, est-ce que toi, tu as des anecdotes justement sur peut-être des beaux-parents où tu devais expliquer ce que tu faisais euh, euh, pour gagner ta vie Alors moi, j'ai de la chance parce que depuis que je fais ce métier-là, j'ai mon compagnon qui fait le même métier que moi. Oh. Donc du coup, euh, ça a été plutôt facile justement euh, au niveau Ils des beaux-parents. Ils ont fait « Ah, bah toi aussi, tu fais ça euh, !» En tout cas, pour la partie streaming parce que la partie cosplay ça Oh, il se cosplay aussi. Euh... c'est cauchemar d'est-ce que cette parente de <rire> lui. Mais par contre la, la première euh, rencontre d'ailleurs avec avec beau-papa c'est faite en cosplay. Ah oui, ce n'était pas du tout prévu. C'est un cosplay de quoi euh, c'était mon cosplay de, de Riven Dawnbringer le de League of Legends donc c'est tu c'est quand même stylé, mais pour ceux qui ne voient pas, c'est une combinaison euh, moulante avec une armure par-dessus, des grandes ailes, une perruque euh, qui, qui, qui monte de fou et une énorme épée. Donc euh, Tu vois ça dans le haut de ton <rire> bon. immeuble, tu fais qu'est-ce que c'est Après, tu vois ton fils qui arrive à côté et qui fait « Ah oh bah euh, c'est ma copine <rire> <rire> ah, !» D'accord, très le bien grand, Venez comme vous êtes <rire> Ah oui, littéralement ah bah, Il ne pouvait pas me rencontrer plus, plus, plus nature que ça. quoi. Faut-il se pointer au premier euh... rendez-vous en cosplay ah ouais, c est, c est... Si c'est toi, si ça fait partie de toi, euh, je, voilà. je, je, pas, mais peut-être prévenir temps. avant. Prévenir avant J'avoue, prévenir avant, ça, c'est un bon conseil. Très la bas pour pas, avec une épée. de surprise, sinon as tu fais... T'as un nico à Tsuné qui se pose à ta table, tu <rire> sais, genre... Ouais, ouais. Sinon, tu, tu la fais ce qu'on appelle une Marie palo tu vois, tu fais oula. avec j'ai une anecdote. Oula, oula, oula Quand j'étais dans ma période glorieuse des appuis de rencontre, euh, j'ai rencontré quelqu'un et, euh, et je discute avec quelqu'un et... Et on devait se voir, et puis j'ai rencontré quelqu'un dans, dans, dans la vie réelle de tous les jours. Donc du coup, j'ai écrit à cette personne en lui disant, bah, on ne pourra pas se voir, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Et euh, quelques semaines, mois plus tard, je recroise cette personne à une terrasse de café, tout à fait par hasard, à 100 mètres de chez moi. Je suis accompagnée de la personne avec qui euh, bah, j'avais entamé une histoire. Et donc le, le mec me reconnaît, et il me fait des grands signes, et là... <rire> Là, je réalise que les photos étaient euh, trompeuses. <rire> très trompeuses. Mais pas, pas genre, il, il a mis un filtre, il s'amincit de 10 kilos. Non, très, très, très trompeuses. Genre, vraiment, c'était pas la même personne. Et genre, vraiment, je me suis dit, pourquoi mentir Ou en tout cas, pourquoi pas le dire et En même temps, c'est délicat. Donc euh, justement, ça nous ramène au, à la question de, de, des photos de profil, de la description. Est-ce qu'il faut en faire quand même un petit peu pour rendre les choses un peu shiny ou Oui, mais shiny, vrai. C'est tout en subtilité. Shiny, vrai. C'est-à-dire qu'on ne va pas se, se, se montrer avec... On euh... enfin, prendre une photo, on a 42 fièvres clouées au lit, etc. Oui. voilà Pour autant, évidemment, toutes les photos, par exemple, qu'on a prises 10 ans avant, et on voit la personne, elle a 10 ans de plus, etc. Pourquoi faire mm. Le but, c'est pas juste d'avoir le rendez-vous, mmh. c'est que le rendez-vous se passe bien. Donc oui. créer immédiatement de la déception, c'est quand même un peu dommage parce qu'après, c'est très difficile de se relever de la déception de départ. Et en plus, voir la déception dans les yeux. Bah, <rire> je, je comprends la démarche. Parfois, tu sais, tu te dis, il n'y a aucune photo récente qui te plaît. Tu prends une photo qui est plus ancienne, non, mais il bah... faut pas. Ah, faire. Mais non. Dans ces cas-là, tu attends deux jours de plus. Il y a pas d'urgence. Exactement. Euh, tu... voilà. Faut pas faire. Ou alors, tu dis, on se voit dans six mois. Et là, tu prends un coach sportif. <rire> <rire> et tu te mets au taf, quoi. <rire> Genre mon... Où ton coach sportif, Marie Écoute, je on aurait dû faire une sens aujourd'hui, on en reparlera. <rire> il y a des émissions à faire, Ken. <rire> euh, J'ai aussi une question. Alors, il y, y a beaucoup de choses qui se sont... Euh, beaucoup de combats qui ont émergé sur les réseaux sociaux, notamment qui ont été portés euh, par des libérations de paroles, je pense au hashtag MeToo, euh, au féminisme, euh, à la pression aussi qu'ont les hommes aujourd'hui à aller euh, vers les femmes, à aller... Euh, voilà. Est-ce que ça a fondamentalement changé euh, la façon de consommer la plaie de rencontre ça a changé peut-être euh, la spontanéité. Ouais. Moi j'ai quand même l'impression qu'on euh, est moins dans des élans spontanés, c'est-à-dire que les hommes se posent plus de questions, est-ce que je peux faire ça, est-ce que ça va être acceptable, est-ce que c'est ok, etc. Donc du coup, euh, le côté bah, je prends un peu les devants, je, je, je, je contacte, etc. Euh, moi j'entends beaucoup d'hommes qui disent, Bah non, en fait, moi je j'ose plus contacter, donc j'attends que ce soit la femme qui me, qui me contacte. Ah ouais mmh. Le, le truc, c'est que euh, beaucoup de femmes, en tout cas de celles que j'entends dans, dans mes coachés, dans mon panel, finalement, elles aimeraient bien que les hommes continuent à leur envoyer des messages, euh, ouais. etc. Donc du coup, on se retrouve avec chacun se pose la question. Qui contacte qui Qui fait quoi Et moi, j'ai envie de dire, euh, revenons à quelque chose de plus simple. Ouais. On a envie, on contacte. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser euh, plus que ça, en fait. Je crois que... Je... Je, je crois malheureusement que ça a biaisé quand même un petit, peu, un petit peu les choses et que ça a rendu en tout cas un, un niveau de réflexion qu'il n'y a pas besoin d'avoir à ce stade-là. La règle euh, des trois jours, on, on oublie Alors c'est quoi la règle des trois jours C'est euh, on attend trois jours avant de renvoyer un message. trois euh... ah bah alors, <rire> alors, alors, jours Il n'y <rire> a pas du tout à cette oh règle. Il n'y a pas de règle des trois jours. Encore une fois, on est dans quelque chose qui se veut le plus fluide possible, le plus vrai possible. Si on n'a pas envie de répondre, eh ben, on répond qu'on n'a pas envie, peut-être. Oui. Mais en tout cas, faire un petit jeu stratégique, moi, je n'y crois pas du tout, ça mène à rien. Non. Ouais. Ah, on a un petit message du chat. Oui, on a Flo Copopo qui nous demande euh, « Le gros souci des applis, c'est que 90% de mecs, euh, la concurrence est encore pire que dans la vraie vie. » Qu'est-ce que vous en pensez Ah, genre, ça se bat. C'est le cas Tu connais ouais. les stats chez, sur Mythic pas, euh, pas du tout. Je ne connais pas les stats. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes J'en sais rien. Il semblait que c'était assez even en tout cas hein, chez, euh, chez Mythique, c'était pas du 50-50 parfait mais euh, que c'était pas non plus 99% d'hommes pour 1% de femmes, quoi. mon dieu le cauchemar mais, non, euh, ouais, moi, moi à mon époque de toute façon c'était forcément l'inverse puisque euh, normalement pour les femmes c'était ah, gratuit et que, ouais. payaient, ouais. et que les hommes payaient donc euh, rien que ce filtre là faisait qu'il y avait beaucoup plus euh, de, de femmes que d'hommes peut-être que ça a changé je sais pas je connais pas les stats mais ça, ça m'étonnerait que ce soit aussi euh aussi tranché que ça bah, Mythique, c'est quand même 8 millions de couples formés sur la plateforme, donc ah ouais. c'est que quand même il euh, y a une proportion... Que... C'est euh... qu'il y a 8 millions de femmes euh, qui ont trouvé les chaussures à son pied. Quoi. Voilà. Après, <rire> euh, ils ont aussi été les premiers à, à mettre en avant les, les LGBTQ euh, plus, désolé, je n'ai pas tout, euh, tout le lettrage, mais en tout cas ils il le mettent en avant, donc c'est pas forcément que des hommes avec des femmes, Oui, j'avoue. mais c'est 8 millions de couples en tout cas, donc euh, je pense la, la proportion est un peu différente. C'est vrai qu'il y a des applis où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et on peut aussi ressentir cette concurrence. Donc, Puis, euh, ouais. Même euh, par rapport euh, si on fait la, la comparaison avec euh, l'IRL vs les applis de rencontres, mm. les personnes sur les applis de rencontres sont là pour faire des rencontres. Donc il y a direct euh, une idée de consentement et de je suis là pour ça. Oui. Euh, alors que dans la vraie vie, euh, certes tu peux te dire tu as moins de concurrence, mais la personne elle est peut-être pas du tout là pour ça en fait, elle est peut-être allée au bar avec ses potes pour boire des coups, elle a pas du tout envie de rencontrer quelqu'un d'autre, ou... donc as... même si tu as une idée, il y, y a plus de concurrence, la personne elle est ouverte à te recevoir euh, à ce moment-là, et donc peut-être que ça peut faciliter aussi plus euh, finalement l'échange. Est-ce que tu penses Elodie aujourd'hui qu'avec euh, l'offre vraiment très plurielle des, des applis de rencontre, il y a des gens qui se mettent dessus sans trop savoir euh, ce qu'ils cherchent est-ce qu'ils cherchent véritablement quelque chose Il bah, y, y a toujours il toujours de tout, tu vois. Mais euh, mais je crois globalement qu'on sait quand même à peu près pourquoi on est là euh, et, et ce qu'on cherche. Moi, je crois pour rebondir sur, sur la question, je crois que c'est pas tant une question de nombre. Est-ce qu'il y aurait plus d'hommes, plus de femmes, etc. Je crois qu'on en revient à ce qu'on disait avant. Euh, L'intérêt de, de peaufiner un peu son profil, parce que qui est beaucoup de gens. Évidemment, si on n'a pas de photos, si on n'a pas mis tout ça, si on n'a pas des descriptifs, ça c'est sûr. Les comptes fantômes, limite. Que... Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Maintenant, euh, maintenant, encore une fois, si on est vraiment dans cette intention de rencontrer, euh, qu'on a l'air sympa, qu'on a un descriptif sympa qui nous ressemble, etc. Déjà, ça fait la différence. Donc euh, il faut pas forcément avoir peur de ce que toi t'appelles la concurrence. Moi je vois pas oui. forcément que ça comme ça en fait. On a une question du chat. Oui on a deux questions que ce, qui se ressemblent assez. C'est Big Lyon qui demande et les nombreux fake qui polluent les sites de rencontres. Vous en pensez quoi Et Seb qui demande et les scams. Vous en avez parlé de comment les reconnaître et pas tomber dans le piège. Ben, ah j'avoue. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui euh... Alors je sais que vous, vous avez Lara, qui est une IA au service des, des, des utilisateurs. Si vous rencontrez quelqu'un qui est trop insistant, en tout cas sur mythic ou quoi, vous avez un service qui est à votre écoute. Ça commence d'abord par une IA et ensuite vous êtes redirigé vers quelqu'un qui va vous répondre peu importe le jour et peu importe l'heure. Euh... Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de tomber sur des faux profils. En faisant tout simplement une recherche d'image inversée. Et en tombant, en fait, sur des photos... Euh... J'ai eu dans... dans à l'époque où j'étais sur les dans le compte j'en ai eu deux. Des, euh, ah oui. des, des faux profils, des, euh, des scams. Donc, c'est des faux profils féminins. Hein. Mm. Et, euh, et ouais, bon, Globalement, j'applique une règle qui est vraiment très simple. Hein. Si c'est trop beau pour être vrai, fuis. Oui. Alors, alors peut-être ça va trier quelque chose qui était vraiment trop beau pour... Enfin, euh, qui, qui est vrai. Mais, euh, globalement, quand c'est trop beau pour être vrai, euh, ni, ni Guelundayo, quoi, je, ouais. je, je, je m'en fuis, je passe mon chemin. Tu te dis cette personne chemin. est trop bien, elle ne ouais. devrait pas être trop, sur un... Trop entreprenante, euh, ouais. veut se rencontrer tout de suite ou déjà enfin je sais pas Te quand es c'est vraiment de carte trop bleue, beau, euh... elle m'adore, elle est formidable, <rire> euh, incroyable, elle veut déjà se marier, euh, c'est fou, j'ai je, je rencontré ça. Hein. Un ça, profil hein. en mode oh, « mais euh, je viens euh, d'un pays de l'Est, ici en France, mais je trouve ton profil ah, formidable. Oui, bah, »« Envoie 100 000 euros ce euh, compte ouais, et j'arrive. Ouais, » ouais. ouais, ça, ça a déjà existé. Mais euh, le fait d'avoir des sites payants, ça réduit à mort ce genre de truc. À mort. Moi, j'ai la, la, la situation inverse. C'est-à-dire qu'on m'envoie des photos de faux profils de moi. Où, ah, euh, ah, des, ouais, des gens disent ouais « ça vous arriver aussi. » Euh, on m'envoie des photos, on me dit bah, Tu es sur une appli Et moi, je fais bah, Non. Et on me dit bah, Quelqu'un utilise ta photo. Alors, euh, voilà. Alors moi, j'ai un Donc, autre cas. Moi, on me dit « Ah, j'ai signalé ton profil !» C'était moi, les gars. Ah, <rire> Donc, euh, bah, et moi, elle a je réponds sur Twitter je Ah, c'est gentil, merci <rire> de... <Elles sont rire> <tous rire> !»« scam. <rire> merci, je... Oh là là, oh, ça m'embêtait d'être sur Je là c'est chelou ce profil, je t'ai défendu, merci, merci, frère !»« oui, <rire> Il y a fait sauter pas mal de mes comptes, quand j'étais dans une période de signalement. Ah oui, oui, oui, oui genre euh, cette personne est une personne publique, jamais de la vie elle est sur cette appli, euh, alors, et ça marche, puisque mes, bah, mes profils ont ouais. monté quoi moi, je me connais, je suis en mode, alors, l'amour, aujourd'hui <rire> Votre compte a été banni Je suis <rire> euh, euh, que signaler, ça marche, c'est pareil. Moi aussi, en signalant, les profils ont été supprimés très, très rapidement. Ah ouais, Donc, euh, ça a été face, hein. Voilà, bon, globalement, je ne sais, sais pas si c'est ça ton conseil, mais si c'est trop pour être vrai, c'est ouais. bizarre, quand même, un peu. Bah, moi, moi, mon expertise, elle porte sur les vrais profils, tu vois. Donc, les faux mmh. profils, ce n'est même pas une question qui, euh, que, que je me pose, mais j'aurais tendance à dire, à, en tant que coach... Euh, de Suivre son intuition, ouais, oui, ouais, ouais. Ouais. qui nous ment non. assez peu. Mais si on a vrai. une intuition de merde, ouais, et des fois on... <rire> non, mais des fois, on, on a envie de croire. Uh, we want to believe. <rire> Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un comme moi qui te dit, mais il a dit qu'il était prince dans un pays qui n'existe pas <rire> et qu'il m'aime parce que naïf, plus euh, envie vraiment euh, à crever de trouver euh, l'amour, tu vois. Ça, des fois, ça fait un cocktail explosif de gens mmh. qui ne veulent pas voir. Alors qui ne veulent pas voir, mais je crois qu'au fond, on connaît toujours la vérité. Ouais. Bon, je te demanderai ce que tu en vrai. penses au fond. Est-ce que tu répondrais à une copine qui te dirait ça ouais. ah, ah, ouais, ouais, Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on a une question du chat. Et du coup, quand c'est pas un fake, il y a Gensaki qui demande quel genre de message est un bon premier message quand on aborde quelqu'un Ah, et ça. Ah, oh. On va y aller là-dessus. Alors, tiens, on met « salut ». Point. Est-ce que c'est un bon premier message très... Il y a le deuxième ouais. qui arrive tout de suite dans la seconde, oui. <rire> non, non. Euh, je crois, en, en fait, c'est toujours la même logique. Je crois qu'il faut comprendre que la photo, le profil, le premier message, c'est la même logique. C'est à montrer un minimum d'investissement. Euh, un minimum d'investissement, c'est évidemment d'aller au-delà du salut, du « Salut, ça va ?», surtout quand le « ça » est écrit « ça ah ouais. euh, ». Je crois qu'il faut éviter <rire> le, cauchemar. le cauchemar. Et, et Donc, surtout, euh, <rire> en fait, là, autant sur, euh, sur, autant sur le bain. <rire> à ah, mince. Non, pas du tout. Mais non, mais jamais. Non, mais ça, ça, jamais. Ça, jamais. Ah, ah, jamais. Je dis juste que peut-être <rire> chez les jeunes, il y a ouais. comme un commentaire, le « ça va ?» à ça va ?» bon, je ne sais pas. Ça peut aussi montrer ton... Ton authenticité, ta fougue. <rire> non, c'est non. Il croit ici. Non, c'est <rire> non, c'est non, non. Non, ne le faites pas. <rire> <Pardon>. <rire> <rire> non, je crois que autant sur le descriptif on parle de soi, autant sur le premier message on parle de l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait il finalement Qu'est-ce qu qu'on a repéré euh, qui, nous a, qui nous a provoqué quelque chose, euh, qui nous a touché, euh, qui nous a fait euh, un point commun, quelque chose, euh, que ce soit sur les photos, sur, euh, sur le descriptif. Je crois que c'est une bonne entrée en matière. Il faut vraiment éviter les messages tout près. Salut, princesse. Euh... Je te les lis au fur et à mesure. Hein. Salut, princesse. Non, bah ça, il faut, faut éviter... Euh... sexville. <rire> L'angoisse. Là, vraiment... voilà. Ça, bah c'est que des, ça, que des messages de mecs, ça. Hein. Oui, ah, ouais, ouais, ouais, hein. je, ouais, je pense. Alors, est-ce que poser une question en premier message, ça peut être une bonne accroche ou pas bah, Oui, ça dépend de la question, mais je crois que bah, le but, c'est quand même qu'il y ait un échange. Donc ça peut être une question, mais je crois qu'il faut commencer déjà par ce qui nous a plu quelque part, ou ce qui a attiré notre attention, et après ouvrir sur une question. Ce qui permet à l'autre assez naturellement de, de pouvoir répondre. J'ai vu que tu aimais ça, ça, Nina Masters dans le chat. Hein, qui nous... Ouais, et une occasion de parler de soi aussi. Pourquoi ouais. ça nous a fait titre Parce ouais. que soi-même, peut-être qu'on est intéressé par telle chose. Ou euh... Je crois qu'il faut faire simple, encore une fois. Vrai, mais quand même un peu engagé. Donc euh, un copier-coller de messages qu'on envoie à tout le monde. Ouais. Euh, ah, ça ça, ça se sent. sent. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça sent un truc qui est envoyé à tout le monde. Salut Amélie. C'est Julie. Oui. <rire> <rire> tu sais entre crochets prénom. <rire> ah ben, ouais, bon, ça ça c'est. Ouais, ouais. Non, mais a vous réussi. avez vraiment reçu des trucs comme ça, ça me ah, paraît ouais. tellement ah, non, non Après, ouais, ouais, non. Je, je suis un mec, donc euh, ce genre de message, je n'ai jamais, jamais reçu ça. Non, si, si. Attends, euh, alors c'est moi qui l'ai reçu, mais j'ai vu ça sur Twitter euh, tout à l'heure, c'était euh, une accroche, c'était « Salut, est-ce que tu peux m'envoyer une photo euh, d'un mec que tu as pécho ?» Euh, comme ça, je peux voir à quoi il faut ressembler pour te pécho. Oh là là. Horrible Qu'est-ce que tu en <rire> penses cette accroche C'est glauque, là Ah oui, j'ai besoin de réponses. Vous n'avez pas une de... vie facile, <rire> croyez-moi Non, bah, évidemment, euh, évidemment, on est dans une approche, encore une fois, amoureuse, donc on n'est pas en train de faire déjà des requêtes, euh, des requêtes de photos, des re... enfin, c'est. On peut faire beaucoup plus simple que ça, en fait. Moi, je conseille quand même la simplicité dans ces cas-là. Un petit mot, une accroche sur ce, que, ce qui nous a plu... Euh, faire le lien avec soi, une question et, euh, et on est euh, et on est bien. C'est globalement comme ça que je commençais mes messages, donc je ne faisais Bravo pas globalement, Oh, le euh, bon élo. Bravo, bon élo. Bon bon Quel Je lui réponse, donnais un bon point. Et je rebondissais sur la réponse euh, si jamais il y avait un point commun ou quelque chose qui est un point qui soulevait. Et ensuite, après la discussion allait généralement assez euh, assez bien. Après de longues, de longues années passées sur MSN en 2000, ça <rire> nous, nous a bien aidé. Mais, euh, mais ouais, des fois, il n'y avait pas de réponse non plus. Bah, le mot-clé que tu mot as dit, c'est une discussion. On n'est pas là dans un, un entretien d'embauche. C'est-à-dire que les questions mitraillettes, et ça, et ça, et ça, et ça. Est-ce qu'on a besoin de tout savoir sur des choses extrêmement précises mmh. de la personne dans les premières minutes Non euh, je crois qu'il faut le rendre aussi le moins pro possible. Euh, je, je sais, et ça, c'est plutôt des retours d'hommes que j'ai eu qui en ont marre qu'on on leur pose la question tout de suite de ce qu'ils font dans la vie. Ah ouais. Par ah ouais. ouais non euh, vraiment Ouais. J'ai beaucoup d'hommes qui. qui c'est pas marqué ça. sur le profil, ça Pas forcément. Enfin, il y en a qui le remplissent, il y en a qui le remplissent pas. Donc, je crois qu'on n'est pas là <rire> pour, pour passer un entretien. Figure. On n'est pas là pour connaître tous les détails. On Moi, est plus là en pour connaître. Vraiment le fond de ce qui intéresse la personne, de ce qu'elle veut dans la vie, etc. Mais euh, je crois qu'il faut faire quand même léger et, euh, et, et fluide. Oui, effectivement. Là, il y a des... dans le chat, vous êtes déchaînés. <rire> Célib, à terre. Horrible. Oh, il y en a il a mis beau corps. Oh, j'ai frisson on a, On a des remarques dans le chat, une question. Oui, on a Excellium qui demande comment et quand habilement proposer de passer à un rendez-vous <rire> Oh. C'est une très bonne question. Ouais. Alors, comment et quand Alors, pas quand on le sent, mais quand on sent que ça peut être réciproque. C'est-à-dire que parfois on a peur que le rendez-vous ne se passe pas, surtout si on est un peu timide, etc. on a tendance à bombarder assez tôt. Non, il faut quand même créer l'envie, c'est-à-dire qu'à un moment, proposer un rendez-vous s'il n'y a pas encore ce, ce truc qui monte et qui, euh, qui fait qu'on a envie réciproquement, ça ne sert à rien. Après, le camp, euh, ça peut aller assez vite, hein. c'est-à-dire que si vraiment la, la mayonnaise prend, ça peut aller très vite, comme prendre un peu plus de temps, là c'est un peu de, de l'intelligence émotionnelle de ressentir, un moment où oui, soi-même déjà on a vraiment envie, c'est pas juste histoire de se dire j'ai un rencard, non, j'ai vrai. vraiment envie de rencontrer cette personne en particulier et je sens qu'il y a du répondant en face. Et là, et là on, se, on se lance et comment bah, Tout simplement, j'ai envie de te rencontrer. Et tout ce qu'on vient d'échanger, changer, ça me donne envie de te rencontrer. L'endroit voilà. idéal, dans, dans un monde idéal où il n'y a pas de crise sanitaire, qu'est-ce que tu recommanderais Se retrouver dans un endroit public, une terrasse de café euh... Alors, un endroit public, euh, oui. C'est-à-dire que je sais qu'il y a eu beaucoup, pendant le confinement, de personnes du coup, qui ont rencontré chez elles. Ouais. Moi, je trouve que ce n'est pas très safe. Moi, non, bon, après, chacun ouais. fait comme il veut, mais, mais je ne conseille quand même pas de faire ça, parce qu'on ne sait pas, on ne se connaît pas. Euh, C'est comme si on croise des gens dans la rue, on les ramène chez nous. Je trouve que ce n'est pas très naturel, donc un endroit public, oui. Euh, maintenant, ce que j'ai trouvé vraiment bien, pendant cette période de de, de confinement, c'est que ça a obligé à être un peu plus original qu'on se, euh, se retrouve en terrasse, on va boire un verre. Et ce que je regrette un peu, c'est qu'à nouveau, là, depuis que ça a réouvert, le seul truc qu'on voit, c'est on va boire un verre, on va boire un verre. Ouais. Bah, oui, c'est sympa d'aller boire un verre, mais je trouve qu'il n'y a pas, de, pas que ça. Et euh, il y a plein d'autres choses qui, euh, qui permettent justement d'être dans un, une ouvance que j'ai trouvé assez sympa ces derniers mois, qui était quelque chose de plus, nature, plus naturel d'autant que masqué etc. Bon, on n'est ouais. ouais, pas à son avantage. Hein, il voilà. y a eu des, <rire> des photos de profil avec des gens masqués. Oui, et un... ah, ouais. ça, je comprends pas. Ouais. <rire> et du coup, euh, je trouve que tous les côtés un peu en extérieur, qui étaient sympas, euh, surtout que là, il fait beau, donc c'est vraiment l'occasion euh, de euh, boire un verre. Ouais, mais pourquoi pas boire un verre sur, euh, sur un plaid dans un parc C'est plus sympa, je trouve, que dans un bar. Pourquoi pas aller se flâner même se balader sans but précis, de ouais. faire découvrir un quartier, j'en sais rien, mais euh, je trouve que c'est... Mmh. Et après, on va boire un verre dans un bar si on veut, mais, mais je, je, je trouve ça dommage qu'on se remette dans quelque chose de très euh, téléphoné. Non, je suis et... d'accord, je suis d'accord. Exactement, ah, on... Ouais, on va reprendre la question. C'est exactement comme ça que s'était passé le premier rendez-vous avec ma femme, justement. On s'est on donné rendez-vous, on est allé dans un grand, dans le Grand Parc à, à Lyon, mmh. on a visité, on a fait le zoo, ensuite on s'est posé, on a pique-niqué, ah, on a voilà. discuté, et ça a etc. <rire> et euh, et, et c'est bien plus agréable que d'être... Euh... Non, moi j'aime pas les bars donc de base ah. comment <rire> de base euh, ça, ça, ça ferme mais enfin j'ai déjà fait des rencontres dans des bars mais c'est en marchant, en discutant, voir oui. si la conversation passe bien, si il pas trop de moments de, ouais. de solitude, et surtout avec plein de trucs à faire, enfin, à dans, dans les grands parcs, avant. dans les grandes villes, il y a vraiment plein de trucs à voir et à balader, mm. surtout que moi je découvrais, euh, donc euh, ça donne plein de sujets. Faire découvrir quelque chose, je trouve que c'est sympa, même oui. quand on habite dans la même ville, on ne connaît ah ouais, pas forcément ouais. Ouais, ouais, ouais. Et et je dire, Ça aussi, c'est un, un espace d'engagement, tiens, ça j'aime bien, j'ai envie de te faire découvrir. Allons au musée train. du dictionnaire <rire> <rire> Let's go J'adore les mots ouais. soin, mais... on, a, on a une question du chat. Oui, on a Kanzaki qui nous demande comment faire quand il y a un gros blanc pendant le date oh. Ah, ça c'est dur. Moi je trouve ouais. que c'est pas grave, un gros blanc. Ah, c'est dur. C'est comme tôt, tout le monde. Non, alors ça dépend. Un, un gros blanc, parce qu'on se plaît pas, bah, je crois qu'il est peut-être temps d'écourter, poliment. Ouais. Mais un blanc... Quand en fait on se plaît et qu'on est juste gêné, je trouve que ça peut être d'une intention. Non, ça euh... c'est un blanc joli. C'est mignon. Bah, un je sais joli. pas qu'il est blanc, bah, hein, mais il y a du blanc écoute, joli. Voilà. comment tu sais vraiment bah, oh, si tu le ah sens. Ah ouais, c'est pareil. J'imagine quel oh, angle. Non, tu, tu sens. le sens. Ouais. Je sais pas, la gestuelle de la classe. Ouais. Déjà, je euh... vais te dire un truc. Admettons, on est date. Ken et moi, bon, on est à 4 mètres de distance. C'est <rire> Covid friendly, <rire> d'accord on... Là, il y a un blanc. Si je me tourne comme ça que je fais. Tu vois, là, je crois que mon body est Dis-moi si je t'embête. Pardon, excuse-moi. Non, pas, euh, non, non, non. si ça, si tu, euh, tu, tu, tu n'es pas. Tu es, pas tu, euh... tu es sur Twitter. Avec <rire> euh, je suis en train de signer ton profil. <rire> Donc, euh... Non, voilà, il y, y a un langage corporel qui fait que. Mais si effectivement, t'es comme ça, bon... Non, mais après, oui. ça, je sais pas, ça peut aussi dépendre du caractère des, des personnes. Je sais que dans d'autres cultures, c'est peut-être pas le cas en France, peut-être on a tendance à être très bavard. Il y a d'autres pays d'Europe, on est encore plus bavard qu'en France, mais dans d'autres dans, dans pays, il y a beaucoup de rendez-vous se passent sans y est énormément vraiment en termes de, de mmh, paroles. Au Japon, ça, ça se passe en termes de feeling. Ouais, ouais, ouais. Bah, t as, t as déjà regardé Terrace tu as vu ah, ce oui, que bah, bah, ressemblait bah, bah, bah, un date dans, dans Terrasse House. Enfin, c'est c'est d'une c'est d'un bon. silence <rire> incroyable. Bon. Mais, vraiment, mais, mais tu vois, ils font des activités, ils s'amusent, ouais. ils ouais. se parlent pas en trop et et euh, le, le, le feeling passe. Après, ouais, il peut y avoir des blancs évidemment gênants, mais tout n'est pas tout n'est pas forcément tout n'est pas forcément ouais, gênant. Moi, ce que je conseille, c'est justement d'oser dire qu'on est un peu gêné. Ouais. Et ça, vrai, ça, ça crée un point commun. Ouais. En général, on est gêné, mais si y a un blanc, c'est que la personne en face aussi ouais. est un gênée. Et du coup, ça permet de relancer sur quelque chose de beaucoup plus vrai et où on s'ouvre. On commence à s'ouvrir et du coup, dire bah moi, je suis un peu timide ou je suis un peu gêné ou, ou j'ai pas l'habitude ou peu importe. Ça crée tout de suite quelque chose justement de beaucoup plus chaleureux de très honnête. Effectivement, là, les gens me, me tuent dans le chat. Le... <rire> les gens me tuent. Ils sont adorables. Ils ont des très bonnes remarques, de très bonnes questions. Euh... À quel moment, justement, on sait que... C'est un peu technique comme question, mais on sait que ça ne fonctionnera pas. Quand, par exemple, euh, on ne sait pas bien lire les codes ou les... Euh, comme, mon, comme ça peut être mon cas. Je suis en date avec Ken. Il y a eu plusieurs blancs. Je suis comme ça, lui, il est comme ça. Quelle est la meilleure façon d'écourter sans passer pour un, un con quoi. Euh... Bah, bah de le dire avec bienveillance, parce que c'est ouais. pas parce que ça ne matche pas avec quelqu'un que, que c'est quelqu'un qui est bon acheté C'est juste que ça ne ouais. matche pas, mmh. c'est que les deux matchent pas ensemble. Vas-y, conduis-moi de manière polie. De manière polie bah, <rire> bah, Écoute, euh, Marie, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose à se dire. je suis sincère. Oh, je suis, sin suis sincère <rire> Déjà, tu vois, c'est dur Je suis sincère je es un ouais. une personne formidable, tu as l'air d'être formidable, mais... j'ai l'impression que J'ai l'impression qu'on n'est pas spécialement fait pour discuter <rire> ou, ou s'entendre, donc... Alors, bon, je pense que tu m'as dit, parce que là tu viens de me signaler sur Twitter. Il hein, euh, <rire> bah, est bien pas en colère. <rire> mais Je suis poli. <rire> non mais la vérité du coup, tu dirais. La ouais, la vérité. Le, hein. La vérité, mais, mais, mais le mettre... Mais gentil un peu, en mode... C'est pas grave. Hein, C'est vraiment pas oui, grave. Moi, je mettrais un tout petit peu plus de forme tout en restant aussi sincère mm. que, que tu l'as été. Je, je commencerai... On vient de prendre un verre, imaginons. Euh, tout n'était peut-être pas pourri dans la date, c'est juste qu'on sent que ça ne va pas le faire. Okay Donc je commence, moi Mon conseil, c'est toujours de commencer par dire ce qu'on a aimé, ouais. voilà, ce qu'on a aimé partager, ou si on a rigolé d'un truc, etc. Voilà, c'était sympa, mais qu'on qu en a envie, qu envie d'être ah sincère oui. et qu'il n'y a pas eu la petite flamme. J'ai adoré, Ken, le cinéma, c'était fabuleux mais ça va pas le faire, allez euh, Surtout je... que c'est parti fin peu, de la euh... séance, je le C'est terrible non, moi, Je crois que j'y arriverai, pas. À faire preuve d'honnêteté, je... je prétexte... Mais ça, un ça rend truc, service quoi. à tout le monde, parce ah, que la personne, sûr. du coup, si on dit rien... Euh, potentiellement, si cette personne on lui a plu, ouais. elle garde espoir, c'est dix fois pire. Ah, c'est pire oui. horrible, ah, oui. c'est pas ça. C est, c est, et et du coup, parler de la petite flamme, je trouve que c'est une façon élégante de, de s'en sortir parce que la, la petite flamme ou le petit truc, c'est pas que la personne est moche, bête, etc. C'est simplement qu'on n'a pas ressenti le truc. Hum. Donc on parle de soi en fait, on parle pas de l'autre. Justement, ça existe vraiment le petit truc. Tu as euh, la petite femme, oui. le petit. Bah, forcément, je pense que tout le ah monde. Oui, est... bah, si, ah oui, c'est On pas avec quelqu'un si on n'a pas senti en Complètement, c'est. Ouais. De manière ça, pragmatique, quelqu'un qui a les mêmes en intérêt que toi. Mais c'est même pas, pas, même pas que ouais. que ça. C'est façon pas c'est ça. Peut être une façon de se déplacer, une façon de rigoler, ouais. une façon euh, d'interagir euh, en termes de, de communication. Franchement, c'est vraiment des, des détails. C'est du feeling. Et ouais, non, mais bien sûr, ça existe. Évidemment, faire. des trucs, des fois, il n'y a même pas besoin de mots. En fait, C'est hein. tout sauf pragmatique. Ouais. C'est tout sauf, euh, comme je le disais tout à l'heure, une série de, de, de critères. Euh, on peut avoir la personne la plus belle, la plus intelligente, la plus aussi en face de soi. Ça ne s'explique pas. Peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être qu'il n'y aura pas de feeling. Voilà. Euh... j'ai Marie en face de moi, extraordinaire, rayonnante, sublime. Mais je, bon, pas... je suis désolé ce sera vraiment désolé. <rire> Signe sur Twitter c'est pas Ça Sunday toi qui euh, qui euh, qui est adepte de de plein de de produits culturels de la pop culture etc. cetera. Je sais pas si tu consommes des des, des des séries romantiques comme Ken et moi on peut en, ah, en, en, en consommer euh, des films romantiques, peut-être des des films Disney etc. Est-ce que toi tu as des tu as grandi peut-être avec des clichés de de princesses, de jeunes femmes qu'il faut euh, secourir. Moi, j'avoue que ça m'a, ça m'a vachement bloqué pendant des années d'être conditionné par ça. Alors moi, non, j'ai toujours été justement euh, plutôt agro en fait euh, dans ce dans ce sens-là euh, parce que euh, bon, c'est mon caractère qui fait ça. Euh, mais il y a quand même ce côté très euh, presque romantique du. Je crois vraiment l'amour toujours. Pour moi, c'est un truc, ça existe vraiment. Euh, c'est. Quand tu trouves la bonne personne, il n'y a pas d'évidence en mode bah, un jour ça va se finir et tout. Non, non, moi je suis vraiment persuadée que si tu as trouvé la bonne personne, passe ta vie avec, c'est incroyable, c'est merveilleux. Euh... Euh, mais je suis quelqu'un qui, qui naturellement a toujours été assez, euh, assez agro, qui est quelqu'un qui sait ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Euh, donc sur ça euh, ouais j'ai toujours été un peu euh, <rire> un peu pushy quoi <rire> ouais, mais ça ça permet de savoir exactement euh, où on va elodie je ne sais pas ce que tu en penses mais euh... Euh, moi, moi ce que ce que j'ai une réponse qui est, qui est double, parce que d'un côté je trouve que c'est beau de justement avoir ce, ce, ce croire en l'amour etc c'est ce qu'il faut aussi qu'on a envie de s'ouvrir et envie de, de rencontrer et de partager tout ça et en même temps euh, les, les films romantiques euh, que par ailleurs, j'adore, mais euh, dont on a été baigné, euh, c'est dangereux parce que ça crée mmh. un niveau ouais, d'exigence. Ah, okay, Surtout de la part des filles, quelque part où on s'attend, on veut le prince charmant. Le prince oui. charmant, oui. S'il a des ouais. défauts, s'il n'est pas exactement comme on a vu dans les films, il bah, y a quelque part une espèce de déception à une forme de normalité. C'est-à-dire que les personnes sont censées être normales et pas des surhommes ou des, mmh, des surfemmes. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage de rester là-dedans et, euh, et arriver à quelque chose d'un peu plus vrai, justement permet de ne pas être dans cette déception permanente et de ne pas passer à côté d'amour finalement. Mais d'ailleurs, dans les, les comédies romantiques, alors j'ai pas forcément de nom en tête parce que bon, j'en regarde une fois de temps en temps, j'aime bien mon moment girly, mais bon. Euh, mais il y a souvent un peu des, des, des clichés, des répétitions de clichés, et, euh, à la fois côté homme, côté femme, qui effectivement peuvent mettre des idées presque un peu euh, dangereuses. Il y en a plein, il y en a plein. Oui. par exemple, un film romantique bah, par excellence, c'est qu'il faut, pour aller bien, il faut que ça d'abord... Or, ça a été mal, c'est ça. Donc exactement. on est baigné, de faut que ça, ça cloche euh, ça. Un moment, oui. un moment, faut que ça cloche. Qu a, ça... Mais du coup ça conditionne aussi oui. que parfois inconsciemment on provoque aussi le fait que, que ça aille moins bien et ça c'est évidemment un, un cliché est vrai, qui est ça. pas. Une... Bah oui, tous les mais films ouais. romantiques sont, sont basés là-dessus. Et toujours le, le cliché tu sais de la, la rupture, sur la plus, ouais. oh non c'est terrible, je dois la reconquérir à la fin. Bon ils sont heureux de se remettre ensemble, mais il n'y a peut-être pas besoin... Euh... C'est voilà, vrai, t'en arrivais là non, non, mais moi, je me dispute toute seule à la maison. Hein. <rire> et, et, et, et, et regarde, il me dit, tu t'agites, tu gesticules, mais je, je n'entends pas, Tu alors. brasses le vent, on va Donc, euh, voilà. Euh, il n'y a pas d'épisode dramatique pour moi. Il y a des gens dans le chat qui disent Sunday, dans les contes de fées, c'est le dragon, pas la princesse. Ah, bah, mais littéralement, <rire> hein, moi, euh, dans, dans Shrek, euh, je suis là, non ouais. <rire> Je suis pas, pas non <rire> euh, Est-ce qu'il y a des... Alors, à contrario, des lieux que tu ne conseilles pas, euh, hormis euh, peut-être... Euh, pendant les confinements, tu vois, inviter chez soi, c'est peut-être pas safe. On ne juge pas, mm. vous faites ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il y a vraiment des endroits que tu te déconseilles pour un premier rendez-vous Typiquement, une séance de ciné. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Enfin, séance de ciné. S'il y a eu avant ou après euh, balade ou discussion ou, ou, ou café, etc. Euh, oui, ça peut être un truc en commun. Mais tout miser là-dessus et qu'il n'y a rien autour, bah, on ne parle pas au ciné, donc c'est un peu dommage. En plus, c'est un film gênant. Mais... Ah ouais. Tu ne parles pas en en rêvant. Horrible. 3h30 de malaise, tu sais. Le film d'horreur, ça marche bien. Tout, tout film, enfin, après tout, si, si les personnes se retrouvent là-dedans, envie d'aller voir, oui, mais qu'il n'y ait pas que ça pour le premier date, parce que sinon, on sort de là, on se dit au revoir, on rentre chez soi, si ouais. on, peut, on, on est sur dans, sa fin. On est dans un mood, peut-être. Et euh... puis, quelque part aussi, on ne sait pas si la personne va nous plaire, et ainsi de on est quand même très proche physiquement. Ouais. Donc, euh, voilà, on ne peut pas vraiment mettre la distance qu'on aimerait mettre lors d'un premier rendez-vous. Sauf maintenant, il y a le Covid. Alors, c'est vas mais... siège de cœur Une rangée des cœurs ah, euh, des <rire> cœur. <On rire> moi, Je me vois bien dans l'idée, c'est euh, j'élargis mon cercle de profil et euh, je date une fille qui connaît rien au manga et viens, on va voir Demon Slayer. <rire> moi je passe ah, le meilleur euh... moment de ma vie. Ah bah, oui, qu'est-ce qu qui se passe <rire> il y a un petit en fait euh, derrière, euh, Bonjour. Euh, et ensuite après je me fais des ramènes, elle déteste euh, les nouilles. Et en je fais mon date Et je l'invite dans mon date T'es sûr ça va se passer, tu vois je vois pas oui, je voulais partager bon. mon univers, tu comprends Est-ce que, justement, bonne question, bonne remarque, est-ce qu'il ne faut pas faire attention aussi à trop vouloir partager et pas recevoir Ce n'est pas un piège aussi de vouloir absolument partager bah, pas... Une rencontre, c'est quand même deux personnes qui, qui, euh, qui font des pas vers l'autre. Ce n'est pas une qui veut imposer à l'autre tout son univers et puis l'autre, euh, bon, soit elle aime tant mieux, mais sinon elle subit. Mmh. Donc, euh, donc je crois que c'est vraiment... Euh, faire découvrir, en tout cas, euh, expliquer ce qui nous importe, ce qui, ce qui nous plaît, etc. Et sur le choix des activités, faire en sorte qu'on puisse se rejoindre. Là, c'est peut-être euh, un peu violent pour quelqu'un qui n'est pas dans Évidemment. le truc. <rire> Voilà. C'est peut-être euh, ouais. à, à moduler un petit peu au départ. Effectivement. Euh, Est-ce qu'on a des questions du chat, Marie, ou on peut passer au quiz on, on peut ah passer oh, au quiz. Oh il y a un quiz Gertie oh là quiz là, un quiz spécial euh, mythique. C'est pas un truc avec euh... son vérité, hein, j'espère. Hein. Non. Là, là, oh on, ah, tue... on annule, on annule l'action vérité. Des... <rire> <rire> Déjà, qu'à je ne participais pas à ça. <rire> non, tu ne peux non. pas participer à ça, adulte. Hein. Écoute, euh, <rire> euh, non, non, c'est juste des, des petites questions factuelles. Par exemple, pardon, selon vous, selon oh là, là, une étude mythique sur 100 personnes, à votre avis, combien pense qu'il est difficile d'aborder une personne en public Sur 100 oh, personnes Je pense beaucoup. Proportion, hein, donnez-moi un en pourcentage. Fait. Je ouais. dirais 70%. 70% hmm. même... Je pense qu'il y a une majorité de personnes qui pensent que c'est dur. Okay. Même plus, ouais. J'irais même jusqu'à 80%. Je pense qu'il y a plein de gens qui, qui ont très peur de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont la peur de s'exprimer en public. Et ouais. je pense que euh, de cette peur, tu as à mon avis plein de gens qui ont très peur d'aborder quelqu'un d'autre, de la peur du rejet et tout. Eh bien, écoutez, ce n'est pas aussi pessimiste que ça, c'est de l'ordre de 50%. D'accord. Euh, ah, on ouais en parlait la tout moitié. à l'heure, justement. Ouais. Donc la moitié. Toi, tu le constates au niveau des, des gens que tu coaches bah, Tu dirais que c'est une personne bah, sur moi, deux en Moi, j'aurais dit plus aussi. Je, j ah, ouais un peu, ouais, je, je serais partie sur, euh, sur plus, mais tant mieux, c'est plein d'espoir. C'est clair. C'est <rire> peut-être <rire> aussi euh, euh, la réouverture des terrasses. <rire> Parce que les gens sont <rire> tellement marrant. contents qu'ils se disent euh, « Allez, let's go ». Sur 10 célibataires, à votre avis, combien sont attirés par l'idée de rencontrer des personnes de milieux, cultures différents ou passe-temps différents Ah, ah ouais, donc, Sur 10 célibataires ah, Moi, c'était plutôt mon cas, donc... Euh, euh, enfin, je dirais... Euh, je dirais 4. 4, ok. Moi, je vais la jouer euh, neutre, euh, 5. 5. Elodie, tu as déjà les chiffres ou tu... Ah, je pas du tout les chiffres. Ah, oh, bah alors, tu participes alors. Je pas les chiffres, J'aurais dit 6 eh bien, écoutez, c'est 8. 8 personnes c'est ah oui, ouais. vraiment. vraiment, vraiment okay. en fait, ton ouais. cas on... était, était très fréquent. En fait, j'étais euh... banal à tout prix. Mais non <rire> <on> <rire> ne, dit <pas> ça. On <rire> ne dit pas ça En 2020, sur 100 personnes, combien arrivent à obtenir un rendez-vous par mois Un rendez-vous par mois 2020. Sur Mythique Sur, sur Mythique, particulière, ouais, 2020. Oh, franchement, beaucoup, à mon avis. Euh, je dirais, en, sur 100 personnes Un échantillon de 100 personnes choisies au 75%, hasard 75%, je dirais. Ok. Ah ouais, un par mois euh, Ouais, à mon avis, so 60, 60%, même peut-être plus. Ok. 105. Elodie bah, 2020, euh, ça n'a pas été l'année peut-être la plus, euh, la plus euh, fructueuse. Euh, ouais, J'aurais peut-être dit 60-65 en 2020. Eh ben, on a deux pile hein. 65, 65. Euh, 65 personnes. Et ce ah. qui est, qu est déjà énorme, est pour énorme. une année comme 2020, c'est énorme. Ouais. énorme ouais. Question aux profs de maths, euh, sur 100 personnes, s'il y en a 65 c'est 65%. C'est oui. fait un Bonjour. <rire> bravo, bravo. 65 voilà. pour 100 personnes. C'est du français le pourcent. Ah ben oui. Pour 100 personnes. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a 45% de gens oui, c'est ça. Selon 35, une étude... 35. 35, oui. 100 moins C'est ce que j'ai dit, bah, c'est ce que j'ai totalement dit, parce qu'en fait, il y en avait 110. Le date Alors... se passe mal, là. <rire> c'est terrible, les maths. Selon une étude réalisée en 2014, donc ça commence à remonter sur 100 célibataires, combien recherchent une histoire sérieuse plutôt qu'un rendez-vous sans lendemain, selon vous Toujours sur Mythique, hein. Ah, sur combien de personnes Sur 100 célibataires. On a une Pas de tranche d'âge, ok. Euh... Je dirais, je dirais 70 Ouais, même plus 80, je te dirais. Ah ouais. ouais euh, moi, je serais allée sur plus. Plus encore Ouais, 85. Bah, bah, généralement, mythique, c'est là où tu vas pour la relation sérieuse. Oui. Donc, euh, généralement, as à mon avis, le pourcentage est assez haut. Ben alors, le chat était comme vous et pourtant c'est 60%. 60% d'accord. Ah, okay. C'est plus, plus la que moitié. la majorité, mais c'est vrai que j'aurais eu tendance à dire plus de 80, encore ouais. une fois pour ce côté investissement, mais c'est en 2014. Oui, c'est ça, voir ça les, était les il y a les de 2021. Ah oui, 2014, pardon, d'accord. Ouais, ça, okay, ça okay. Ah oui, 2014, ah oui, d'accord. Ouais, okay. ça, hein. hmm. ça date, ça fait, euh, ça fait 7 ans. <rire> <rire> <Ouf>. <rire> De Pas premier de claque! De de le rendez-vous se passe bien! Hein <rire> L'opturant des euh, de pogiles Elle rire! Mais je vais être honnête, je compte encore <rire> sur mes doigts! Parce, euh, ça pose un problème! <rire> C'est terrible! Depuis le premier confinement, à combien s'élève ce dernier pourcentage? C'est fabuleux! Merci Paul! Oh. Ah, euh, ah. ah! bah ouais bah, Du coup, on va redire pareil: 80%? Ouais, moi je montais à 80. 80 Ouais, je reste sur mon 80. Alors en 2014, c'était vraiment pas, pas la, la même app politique. que seulement 3 personnes de plus, soit 63%, <rire> Faut que euh, Du coup, cherchent une histoire sérieuse. D'accord, ah, ils ouais. monté de 3%. Ouais, 3% seulement sur 7 ans. Au final, ce n'est pas une progression incroyable. 100% les gens dans le chat. Là, 100% 100% de 100%, gens ne sont pas en Tout le chat, de la sont sérieuses, ah, là, bien entendu. Discuter entre vous, hein, allez-y. Hein. Mais c'est ça, il y a des matchs dans le chat, tu vas voir. Ah, et moi, j'aimerais trop qu'on qu arrive à faire matcher des gens. Oh, ah, ce euh... serait tellement mignon. <rire> il nous faudrait leur fou. profil d'abord, bah, ça serait bien qu'ils puissent. Mais ils ont, un... ils ont un intérêt commun. Mais oui, donc euh, tu vois. J'avoue un intérêt commun. À votre avis, combien de célibataires Utilisent les, utilisant pardon, les sites de rencontre disent rechercher une relation basée sur la sincérité et l'authenticité Oh, ça, c'est le truc de base absolu bah, oui. quoi. Là, c'est un sur 100 ou sur 10 Sur... dans euh, combien de célibataires sur toute la plateforme. Sur toute la plateforme, oui, plateforme. Oula, mais euh, Sur toutes a... les plateformes, même. C'est qu'il y a du monde. <rire> oui, c'est ah, ça. Beaucoup. Euh, tu veux, je un combien nombre, là, de personnes euh, voilà, sur des, des sites de rencontres disent qu'ils qu qu cherchent une relation basée sur la sincérité Alors, euh, oui. Beaucoup, ouais, Je n'ai même pas de nombre à te donner. 10% Ah, en pourcentage 30%. Ah, en pourcentage, ouais. pourcentage à ah, 40%. Oui. 40%, mmh. Sandy Ouais, 45 je te dirais. 45, Elodie Ça me paraît pas beaucoup. Ouais. Basé sur la sincérité, je ne vois quand même pas beaucoup de gens dire je ne ouais. vois pas quelque chose de sincère. C'est exactement que ce que soit dit quelqu'un quelqu'un en fait. donc euh, Donc moi je dirais, je montrais à du 80-90%. Je veux qu'on trompe, c'est clair. <rire> personne ne va dire ça, personne. Eh bien c'est plus de 50%. Mais bon, sur ces 50, combien recharge effectivement l'authenticité 40, voilà. Ouais. On ne saura pas vraiment, mais on espère euh, que ce sera le cas. Euh, bon, alors on est tous euh, en couple ici. Elodie, je ne sais pas euh, si tu es en couple. Moi, je suis euh, en tant que coach. Donc euh... Tu es là en tant que coach, en cas. Bon, moi, je suis en couple euh, verrouillé, de verrouillé. Sunday, tu es en couple depuis longtemps Depuis euh, bientôt deux ans. Oh, c'est beau. Ken oui, en couple plus de, depuis plus, 100 plus de, ans. Plus de 4 ans, non, plus de 4, 4 ans. plus de 4 ans. Si par hasard, je ne vais pas porter l'œil, hein, si par hasard, demain, on se retrouve tous les trois célibataires, euh, bon. Déjà, on sait que ça ne matchera pas euh, entre <rire> ces deux-là. Il bah, n'y a pas de souci, <rire> on va rester potes. Et donc, euh, ça, euh, c'est plutôt cool. Est-ce que vous aurez l'initiative d'aller sur les applis de rencontre ou pour vous, c'est plus de votre âge Oh, c'est pas plus de mon âge, je... je, je, je... Non, non. Je à l'intérieur, Ah, c'est... Oh, le là, Le, oh, le <rire> <rire> <tant>, <rire> Quel enfer. Non, non, bah ouais, clairement, euh... clairement après, avec... Euh... Je pense qu'on a des profils aussi particuliers, en vrai. Oui. Euh, donc, du coup, c'est un peu une question qui peut être un peu plus compliquée euh, pour nous. Mmh. Et ouais, je pense que... Mais quand même, moi, je, je pense que je me réinscrirais. Ouais. Ouais. Parce ouais, qu'en ouais. en, en fait si deux, deux relations ont échoué avec on va dire, pas des profils spécialement identiques, mais avec des, des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, c'est peut-être que c'est pas là où il faut chercher et peut-être qu'un profil où on serait un peu plus indépendant l'un de l'autre ce serait mieux, peut-être que j'aurais moins de sentiments d'accomplissement immédiat dans mon couple mais qu'il y aurait quelque chose qui pourrait se construire un peu plus facilement sur, sur la durée, je sais pas, en tout cas je me poserai ce genre de questions, peut-être que j'aurais une nouvelle fois tort, mais euh, en termes d'expérimentation, ne serait-ce que pour la science, je me réinspire. sur la science. J'aimerais <rire> la <science. rire> qu'on lance un petit sondage dans le chat pour terminer sur euh, peut-être des statistiques qui vous ressemblent. J'aimerais savoir parmi vous, euh, alors on, on sait qu'on imagine hein, une proportion euh, du chat et sur un site de rencontre, voire plusieurs, j'aimerais savoir parmi vous, qui a déjà entendu parmi ses proches euh, ou connaît quelqu'un qui s'est mis en couple suite à, euh, bah justement, une incursion dans des, des sites de rencontre. Moi, c est, c est, perso, c'est mon cas. J'ai deux couples autour de moi qui se sont mariés et qui ont eu des enfants et qui se yes. sont rencontrés sur une appli de rencontre. Yes, moi, trois personnes. Trois personnes, mais c'est ouais. énorme! Trois personnes. Ouais. Et ça va jusqu'au mariage. Hein. Et à ah, appli ouais. de rencontre aussi. Non, Incroyable. Non, non, non, non. Donc, et toi, J'ai pas de nombre à donner, mais j'ai pas mal de gens dans mon entourage de, de mémoire qui m'ont dit, oui, on s'est rencontrés avec une une de rencontre. Pour et qui qu ça a marché Pour qui ça a marché Ils sont toujours en couple sérieux depuis ouais. depuis des Idem. années. Hein. Ouais, moi, moi, moi, mon oncle, deux, deux sur trois, deux tiers. Je comment comment on lit cette ce bah, chiffre ouais, De tiers. Ouais, ouais. tiers des personnes <rire> autour de moi. Mais ça ça participe aussi euh, au fait que ça rentre de plus en plus dans les mœurs, étant donné que ça marche et qu'on a toujours des relations qui ont justement réussi à se mettre en couple, voire se marier, voire eh bien, avoir des enfants via une rencontre faite sur des applis de rencontre. Ça rentre de plus en plus dans, dans, dans les mœurs. Ça devient de plus en plus normal. C'est trop marrant, c'est mignon parce qu'il y a des gens qui disent « moi et on a eu un enfant c ». Oh, es c'est hyper mignon. Donc, euh, Ouais, Pour l'instant, 54% d'entre vous connaissent des gens qui se sont mis en couple. C'est euh, énorme. Je ouais, trouve ça beaucoup. assez énorme. C'est énorme. Ça... énorme. Mais, mais c'est assez euh, représentatif. Enfin, moi, je suis oui. peut-être un peu biaisée, mais, euh, mais euh, la plupart de mes coachés quand elles rencontrent, rencontrent via, euh, via appli. Vous ah ouais. Mmh. Ouais. vous rendez compte Une personne sur deux. Ouais. Enfin... Ça prouve qu'il y a une pluralité d'offres aujourd'hui, une vraie demande aussi. C'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande, les gens ont envie de se mettre mmh. en couple, ils ont ouais. envie d'être... Euh... c'est Oui, mon crush, oh là là oh <rire> J'ai... Oh, Perso, avec ma femme, oui, j'ai rencontré ma copine sur Animal Crossing, <rire> tout est possible a de rencontre, mais il faut <rire> attendre euh... longtemps Ah ouais. il ouais, ouais, ouais. ouais, faut, euh, faut faut... Euh, faut de la passer, c'est de l'engagement aussi Beaucoup <rire> Le d'asseoir 55%! Écoutez, c'est une stat magnifique et c'est sur ça que j'ai envie qu'on clôture cette première émission ouais. de Love Talk avec Mythique. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir été avec nous. Merci. Tu as été de super conseils. Euh, on sait maintenant ce qu'il ne faut absolument pas faire, même si euh, ton père est un grutier, je la garde. Ton ouais, père est un grutier très... que j'ai envie que tu me soulèves. Yes, pour la prochaine, on gardera tout ça. Euh, merci Ken et Sunday d'avoir été là, d'avoir partagé. Ah, c est c est pas évident hein, de partager des anecdotes, des choses ouais, ouais, qui ouais, sont intimes quand que, même. Ouais, en, tant, ça, en tant que streamer, hein, c'est un pudique hein, comme métier. Donc on partage souvent beaucoup de notre, notre vie privée sans rentrer dans, dans et les vrai. détails. Donc, euh, ce n'est pas un exercice que je trouve spécialement très très difficile. C'est vrai, -là, il y a un sondage actuellement. Le prochain sujet, on aborde quoi Se motiver pour le premier rendez-vous, réussir le premier date, speed dating en live, plus de témoignages. Speed dating en live, euh, c'est intéressant, moi, je trouve. Il y a moyen, il y a ça moyen. Ce serait intéressant. vois déjà de... sur ton téléphone. C'est ça. Non, mais de mettre des. des... Il <rire> y a peut-être des gens sur cette Web TV qui ont besoin d'être en couple. On a bien pimpé des streamers, on peut peut-être mettre des streamers ensemble. Je, je, je ne nommerai personne. Mais... L'amour est dans le stream. L'amour est dans le. <rire> Écoute, oh là on on a... là, on, si <rire> on a une idée. tu nous entends, on a une idée. Une idée d'émission, merci beaucoup. En tout cas, c'était hyper cool de, de partager tout ça. Je vous le rappelle, vous avez un code qui vous donne 30% euh, de réduction sur un abonnement sur Mythic. C'est tout simplement Love Talk tout attaché. Vous avez la commande point d'exclamation Mythic dans le chat pour avoir tout le descriptif de ce qu'il faut. J'espère que vous trouverez l'amour si ce n'est pas encore le cas. J'espère que vous serez heureux si vous êtes en couple. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. et On vous retrouve très très vite pour une prochaine émission dédiée à l'amour en compagnie de Mythique. Et tout de suite, eh bien, c'est le bifor du récap, hein, ma foi. <rire> Allez, à tout de suite. <rire> Bisous. <rire>